Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zakaroli 27e épisode de la saison. Je suis très heureux de vous retrouver nous sommes en live. Voilà, j'ai la tablette ici, je vous vois les amis du chat. Yo. Dites-moi bonjour, ça me fait plaisir à chaque fois quand vous prenez la peine de le faire. Il y a une semaine, nous étions à Berlin, nous sommes de retour à Paris en plateau. Ça me fait plaisir, le plateau il est quand même assez cool. Même si le fait d'avoir remarqué la semaine dernière en étant allé faire Niski à Berlin et en ramenant mon matériel du local de Lyon et en plus en réussissant à faire l'émission sans aucun problème, aucun problème technique, tout a roulé, bah, j'ai commencé à comprendre que je pouvais faire des accords des fois à l'extérieur. Pourquoi pas, pour l'année prochaine, de temps en temps, aller faire des accords libres chez les personnes au lieu de les faire en plateau sur Paris. Bref, c'est une évolution auquel j'ai pensé et ça pourrait rajouter du charme. Imaginons que tu rencontres quelqu'un euh par exemple, à côté de son setup où il stream d'habitude, on reconnaîtrait peut-être un peu du décor et trucs comme ça. Après, pas forcément des streamers, mais vous avez capté, je ne sais pas, je me suis dit que ce serait un truc cool. Et on l'a compris avec Alex récemment. Voilà, bonjour le chat, je sais pas que vous avez bien, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Euh, C'est cool. Euh, là, on est encore dans le feu de l'action. Je suis en train de préparer ma prog de fin d'année. Nous avons des très bons noms, des très bonnes personnes. Et je suis très heureux, et vous l'avez vu sur mon Twitter peut-être tout à l'heure, il y a Jill C qui a accepté de venir pour le 3 mai, lui, ce sera. Donc, ça me fait plaisir. La semaine prochaine, ce sera les frères de HeatZero. Et comme je vous ai dit, maintenant, pour moi, monter à... Paris, je fais une émission sur deux euh, en préenregistré, donc c'était ce matin. Voilà avec Hit Zero, dont la préenregistrée. c'est un pur classique d'une heure 45 Donc euh, vous l'aurez la semaine prochaine avec grand plaisir. Cette semaine, on est en live, et puis dans deux semaines, on sera à nouveau en live. Vous comprenez? Donc le 3 mai de Gilles. et en plus, alors là, je profite de battre le faire pendant qu'il est chaud. J'en ai parlé en live tout à l'heure. Vous m'avez demandé, vu que Smash ça commence à entrer dans votre intérêt, vous m'avez ramené demandé gluton... de ramener Glutoni, Bah, Glutonie va venir le 30 mai. C'est pour vous. S'il y a d'autres noms qui vous feraient plaisir, les commentaires sont pour vous. Moi, comme d'habitude, derrière, j'essaye de vous donner à manger, de vous faire plaisir. Mais ce 27e épisode est quand même spécial. C'est également quelqu'un que vous m'avez beaucoup réclamé et que je suis très honoré de suivre parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Même si on ne s'est pas souvent vu en vrai et tout, je suivais exactement ce que tu faisais. Et je remercie monsieur Alpha Cast d'avoir accepté de venir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça, ça va Ça bah, Écoute, ça va très très bien. Euh, très content d'être là. Euh, ça va, voilà, C'est sur des bon. J'avais vu ça sur... Euh, je voyais les VOD YouTube. Ça y est, j'y suis. Incroyable. C'est lourd, c'est lourd. C'est j'ai. Pas de soucis, euh, à venir et tout, le non. train, tranquille Non, non, nickel. Euh, mais il y a même le temps qui m'a suivi de Montpellier, donc euh, nickel, parfait. Autant, c'est temps. En ouais, incroyable, incroyable. Alors, à Lyon, je sais qu'il va commencer à pleuvoir un peu plus tard dans la semaine. On commence vraiment avec de la météo, là <rire> Monsieur, c'est au libre, c'est un podcast, Mais là en envoie C'est comme le flou de caste de temps en temps, ça permet de discrétiser. Mais il faisait extrêmement beau également, donc c'est bien de ne pas réserver que... que aussi, ça va la vie à Montpellier, c'est lourd Ouais, bah là ça redevient cool, ouais. on va dire que l'hiver, c'était pas ouf. Mais là, ça y est, ça, doit, ça redevient acceptable. <rire> voilà. on, on, est, on est content dans ce... Tu, coup. tu viens là-bas ou tu t'y as installé récemment euh, Moi, je me suis installé début 2018. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc euh, bon, clairement, je me suis installé pour le soleil. Hein. Donc là, ça y est, le soleil revient, donc c'est cool, on va, on va pouvoir reprofiter, ça fait plaisir. Et maintenant que ça fait 4 ans que tu es, genre ça va, ça se passe, c'est cool le fait aussi qu'il y ait beaucoup de créateurs à Montpellier et tout, c'est Ouais, ouais c'est une bonne ambiance, c'est cool, il y a, y a pas mal de... Forcément, c'est facile de voir, de voir les potes du milieu dès que tu veux sortir et tout, il y a, y, a, y, a, y a une bonne entente en plus, bonne ambiance. Euh, après, euh, après, ouais, c'est... Moi, je pense, là, de plus en plus, tu vois, avec l'OTAN, c'est une ville que j'apprécie beaucoup en été parce que qu'activité, le sport et tout, moi, je, enfin, voilà, quand, quand tu aimes bien la mer, tout ça, c'est top en hiver, euh, je suis en train de me poser la question si euh, je ne ferais pas du 6 mois, 6 mois. <rire> Parce qu'en <en rire> ce hiver, que c'est pas ouf. Quoi. Non, mais c'est assez limité, on va dire, en, en hiver Montpellier, euh, culturellement parlant et tout, comparé à des, des grandes villes, tu vois. C'est Ouais, ouais c'est sûr. Moi, moi c'est la réflexion que je me fais, par exemple, un endroit <coughs> où j'adore aller en France euh, souvent l'été, et je l'ai fait trois années d'affilée, c'était la Corse. Mm -hmm. Et la Corse, c'est superbe. Ah, incroyable, la Corse. Et des fois, je me balais à Ajaccio, ou à Bastia, ou à Porto Vecchio, et je me dis et cet endroit-là, le, le 9 janvier Ouais, ouais. <rire> pas le même charme. Ça doit pas être ouf, tu vois. Ça ne doit pas être très actif, ça va être un peu mort. Ouais, si t'aimes bien les randos, tu vois, c'est cool. Voilà, c'est voilà. C est, c est, si t'aimes bien les randos, les beaux paysages, voilà. Juste, tu mets pas les pieds dans le eh ben, <rire> coin. Cool. La petite vie Montpellier-Renne, c'est lourd. Eh bien écoute, on va commencer gentiment. Euh, on a beaucoup de points à voir aujourd'hui, que ce soit un petit peu de ta carrière ou ton avis sur des sujets. Donc on va démarrer avec le grand classique, comme d'habitude, comme chaque Zachor au livre. Je vais te demander, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ah, voilà, la question qui commence fort. Euh, qui je suis Je, je, je m'appelle Sébastien. Euh, je viens de région Centre. Voilà, je suis né dans le Loiret. Euh, je suis né, je suis né près d'Orléans. Et euh... 45. Et ouais, le 45, mon gars. Euh... Orléans, ville incroyable. C'est faux. Euh... <rire> Très content de l'avoir quitté. J'y reviendrai pas, c'est sûr. Euh... Et puis, qu'est-ce que je fais bah, Je suis streamer, youtubeur. J'ai commencé sur YouTube en 2012. Euh... Transitionné sur le stream peu à peu. Euh... On pouvait pas trop à l'époque parce que, bon, la fibre, c'était pas vraiment une option chez moi. Euh... Forcément, on a... on a la campagne du Loiret. <rire> la fibre, ça a mis du temps. C'est pas le premier truc qui arrive. <rire> non, c'est clair, c'est clair. Et, euh... Et ouais, vers 2015 je me suis mis à, à beaucoup plus stream quand j'ai déménagé en Allemagne à Cologne et, euh, et de fil en aiguille euh, j'ai ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de live et euh, ça a bien marché avec Overwatch notamment et aujourd'hui, ben, je fais essentiellement du stream, YouTube beaucoup moins, mais quand même, je garde une chaîne YouTube active. Et, et voilà, stream multigaming, du JDR et, et d'autres projets qui commencent à arriver, là, où on Trop essaie de, de faire d'autres choses. Voilà. Trop bien, on va revoir tout ça en <coughs> détail et tout, il n'y a pas de problème. Niveau parcours scolaire, t'as été comment un petit peu Alors, comment, comment était <rire> le, le Alpha Cast à l'école Le Alpha Cast à l'école, il était, euh, on va dire que c'était... Euh, j'écoutais en cours, j'écoutais bien. Et, euh, et j'arrivais à bien retenir quand j'écoutais. Par contre, euh, je bossais très peu chez moi. Voilà. C'était compliqué de bosser chez moi. Du coup, euh, du coup euh, très souvent, les bulletins qui s'unissaient avec soit rien, soit des encouragements et de, devraient plus approfondir. Et dans les 12-13 euh, de moyenne. Voilà. En On gros, je, pas me, toutes ces je me. Fou, <rire> je me foulais pas parce que ça m'emmerdait. Enfin, ça m'intéressait pas. Moi, l'école, c'était pas une partie où je me suis trop trop amusé. Voilà. <rire> J'étais assez réservé. Euh, euh, pas hyper à l'aise tu sais, avec mon corps et tout, mmh. j'étais pas, pas le, le, le gamin très extraverti quoi. D'accord. Plutôt, plutôt, plutôt introverti mais rigolo, voilà, ça, ça c'était important. T'arrivais quand même à avoir une petite bande d'amis, des trucs comme ça Ouais, pas, pas énormément de potes, mais quelques potes, tu vois, euh, voilà. On tendait plus vers le mage noir à l'époque, tu okay. vois, on va dire. <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais, c est, c est, ouais le, le, le, le parcours scolaire, collège, lycée, tout ça, c'était euh... bon c'était cool. Je me suis fait de bons amis que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Peu, mais quelques-uns. C'est beau. Et euh, mais euh, ouais, globalement niveau niveau scolaire, c'était euh, je savais pas quoi faire en fait. Ok. Tu vois. Il n'y avait pas une branche qui te ou une matière ou un style qui te parlait plus, tu vois. Il y en a des fois, il y en a ça leur parle les langues, des fois l'histoire, mais... des fois les Alors, maths. C'est une chose. Tu vois, c'est une chose. Moi, je sais que genre l'histoire, j'aimais bien. Euh, les langues, ouais, pourquoi pas l'anglais, parce que je regardais beaucoup de vidéos en anglais, liées aux jeux vidéo. Donc voilà, j'aimais bien les jeux. Mais tu sais, genre, je savais pas quel métier faire. Ok. Et ça, c'est moi, ça me terrorisait. Genre, je voyais, je voyais des, des. Genre, tu vois, que ce soit mon père ou des personnes qui, qui actives, tu vois. Et je les voyais se plaindre de trucs au, au boulot. Et, et moi, dans ma tête, je me disais, mais tu sais, je faisais le calcul, je me dis, bon, je vais passer tant de temps de ma vie à travailler. Donc, la plus, le plus clair de mon temps, je vais bosser. Il faut que ce soit un truc qui me plaise de ouf. Ouais. Je peux pas être dans quelque chose qui me plaît pas, sinon je vais être malheureux, en fait. Et à quoi bon Et du coup, c'était vraiment une question existentielle du. Mais il faut que je prenne le bon métier, sinon c'est terrible. Et je n'avais pas ce, cet état d'esprit de « non, mais j'essaye des trucs et puis je me tromperai ». Je me, et je me disais « non, il faut vraiment que je trouve le truc ouais. ». Et du coup, j'étais tétanisé. Et je vais faire 40 ans de carrière dedans et ça n'a pas bougé. C'est ça, c'est ça. Du coup, j'étais tétanisé de trouver la bonne chose. Euh, et vu que je ne trouvais pas, bah je n'étais pas motivé, tu vois. Genre l'école, c'était « bon, bah faut y aller ». quoi. Bon, bah Ok. C'est vrai qu'à 16-17 ans, dès qu'on commence à avoir toutes ce, ces, ces parcours sup, APB, euh, moi je me rappelle, il y avait... Les écoles, ça. Ouais, ouais l'ONICEP ou le NEP, je ne sais plus quoi, des sortes de... Ah oui, l'ONICEP, ça me dit quelque chose. Ouais, hein. tu vois, des catalogues pour essayer de t'orienter. Oui, orienter. oui, les, les meetings avec les conseillers d'orientation, euh, du plaisir. Hein, euh... Sauf que as, entre 15 et 17 ans, tu es paumé de la vie. Et la personne en face de toi n'est pas équipée pour te répondre non plus, c'est genre... C'est ouf! Hein. T es, t es, les deux personnes sont dans le bureau et puis t es, t es, les deux, tu le sais que ça va mener à rien, elle va te proposer des trucs, tu vas être là. Bon, voilà. Tu bon. as t'as 16 ans, on demande de charger. Bûcheron. Couper du bois. T'aimes bien? Allez, ça T'aimes bien le marron en plus, la couleur. <rire> bon, et, et, écoute, et toi, tu es censé dire. J'ai vu votre relevé, bûcheron. Pas <rire> <'ai> ah mal, <rire> Merci. Et, et, et, et en vrai, c'est dur. Ça ouais. doit être un métier désagréable du côté des conseillers, mais aussi du côté des élèves. Mais ouais, c'est trop dur. Enfin. Je veux dire, t'es pas équipé à ce âge-là pour répondre. Genre, en plus, t'as du mal à concevoir un truc que t'as dit justement, ouais. c'est le fait que ta carrière elle puisse pivoter. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais gamin, on me disait euh, Ouais, mais après, tu peux changer de voie et tout. Et moi, je suis attends, donc changer de voie pour m'engager sur une voie où j'ai pas les diplômes Ouais. C'est oh. ça. Et tu te dis, bah, du coup, j'ai gaspillé toutes ces années. Et, du coup, non. Et tu, tu te dis, non, mais il faut que j'optimise. Il <rire> faut que, ce, faut que la strate soit optique. Il faut que je commence et que je grinde et qu'à ce stage là bah, j'en sois là, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez, euh, assez terrorisant. Moi, moi c'était vraiment une. Euh, c'était une vraie peur tu vois de me tromper ouais. et, et du coup quand t'as peur de te tromper bah tu t'essayes pas forcément grand chose du coup moi j'ai fait un bac ES d'ailleurs il a fallu un peu que je me batte parce que j'avais des facilités en français ouais. j'étais plutôt bon en français genre niveau euh, voilà vocabulaire, grammaire, orthographe euh, chose que j'ai perdu en lisant mon chat Twitch pendant toutes ces années. <rire> Les chats Twitch ont atteint un petit Merci. peu ton, ta qualité orthographique. Merci au chat Twitch. Non, c'est pas de votre faute. Euh, mais bref, du coup, euh, j'avais des facilités et ils voulaient me mettre en L. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment, si tu as des facilités, le conseil de classe dit, euh, toi, tu veux ES. Moi, ils me disaient, non, non, mais L, il est bon en français. Mal, ouais. Alors que j'avais ce qu'il fallait pour ES. Du coup, il a fallu, genre, que un peu, je négocie oui. pour aller en ES et pour être en mode, bon, bah je les portes ouvertes. Tu sais, tu de t'ouvrir les portes. Du coup, j'ai fait ES et euh, j'ai eu mon bac, euh, voilà. Classique. Sans mention, juste hop, je suis passé. Et euh, sans trop trop me fouler. Et après, euh, ben, euh, comme beaucoup de gens qui savent pas trop quoi faire, la fac. La bonne fac, sauf que quand tu sais pas trop quoi faire et que tu vas à la fac, as dit combien de semaines il t'a fallu pour arrêter J'ai fait trois ans. <rire> oh, monsieur Mais à ah, cool, J'ai fait trois ans, mais, mais j'ai rien validé. Oh J'ai rien validé du tout. Fac de quoi euh, Fac d'éco, euh, éco-gestion à Orléans. Euh, j'ai fait éco-gestion, ensuite j'étais en management d'entreprise et administration. Euh, écoute, gestion, il fallait trop de maths, et les maths, c'était pas... Euh, ouais, c'est pas ce que tu fais. Et non. <rire> ça, faisait, ça faisait trois, moi et les maths, clairement. Euh, et, coup, et management et gestion d'entreprise, ça t'aide un petit peu maintenant que t'as une entreprise ou pas du tout Zéro <rire> <'est> <rire> Je me souviens à peine de mes cours là-bas. Si, peut-être la compta, la, la compta, j'ai des notions de compta qui reviennent quand... Quand je parle à mon expert comptable, mais c'est loin, c'est très loin. Le bilan doit être équilibré. Ça, voilà, <rire> mais, mais, actif, mais je te cache pas que mon Werewolf, c'était mon père là-dessus. <rire> c'était clairement pas mes profs. <rire> mais euh, ouais, non, la, la, la fac du coup. Et euh, la, la, la, honnêtement, mon plus gros achievement euh, à la fac, c'était de monter Master sur StarCraft 2. Donc c'était euh, pas ouf. C'est beau. Ouais. Non mais c'était compliqué la fac J'y allais mais je savais pas quoi faire Et du coup j'étais pas motivé Donc euh, bah, je jouais euh, Et j'ai perdu mon temps J'ai perdu vraiment trois ans tu vois. Et au bout de trois ans Où j'avais validé euh, Premier semestre Deuxième semestre En fait à l'époque Tu pouvais faire un truc incroyable Qui est genre le Vraiment une mauvaise idée, hein. mais il te le propose. C'est genre, tu valides un semestre, sur les deux, en première année, et il te propose de passer en deuxième année en ajac Ça s'appelait comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des, des gens qui ont tenté ça. En gros, tu passes en deuxième année, sauf que tu dois encore rattraper le deuxième semestre qui te manque. Pendant la deuxième année. Donc tu fais quoi Tu fais deux semestres en même temps Donc t'as deux sets de partiels à passer en même temps. <rire> du coup, quelle surprise, ça a été un échec Mais c'est ultra dur <rire> mais oui C'est la pire idée C'est genre de base, tu pars, t'as un handicap et tu t'en tu rajoutes un. C'est ce que quelqu'un dit dans le chat, c'est la pire idée, c'est le pire truc, autant redoubler. Ça existe toujours. Mais... Oh là là Ah, ça existe toujours Bon courage Les gens qui y arrivent, franchement, c'est des ouf Et au final, t'as juste gagné six mois, quoi mais même pas, mais du coup j'ai juste perdu mon temps quoi tu vois, genre au bout de trois ans, il y a eu la fameuse discussion avec le padre et tout en mode fait, bon. Posons nous et bon. discutons autour d'une table. Là ça sert à rien, qu'est ce euh, que tu fais là Et en fait on, on s'est dit bon qu'est ce que tu veux faire Et moi j'étais là, je euh, <rire> sais pas. <rire> et là je me disais bah en fait j'aime bien expliquer des trucs, tu vois, genre je, je sais que j'avais un truc, j'ai une bonne chatte et tout, euh, j'aimais bien l'histoire. Parce que voilà, ça m'intéressait de connaître les origines des civilisations et tout. Et, euh, et du coup... Mon père, qui avait un peu des contacts dans le milieu du tourisme dans la région centre, dans la région centre, il m'a dit, bah, c'est quoi Pourquoi pas essayer de te lancer dans, dans, dans une branche touristique, euh, à faire un BTS tourisme, genre guide, quelque chose comme ça. <coughs> guide, tout ça fait. Euh, et du coup, je me suis lancé dans un BTS euh, donc un BTS AGTL, donc animation gestion touristique locale. C'était la dernière année. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est juste un BTS tourisme. Je crois qu'il n'y a qu'une seule option. Il y avait VPT AGTL, voilà. Et euh, en gros, moi, j'ai fait, euh, fait ça pendant deux ans. Euh, et en même temps, j'ai lancé ma chaîne euh, YouTube. En fait. Ouais. La première année, j'étais en stage euh, à Beaugency. Alors, salut tous les gens qui habitent Beaugency, <rire> une charmante ville médiévale en euh, <rire> région centre. Et euh, j'étais en stage à l'office de tourisme. Et. Euh, Bon, il se passait pas grand chose, quoi. Euh... Y avait pas full quoi, je Ouais, c'est ça. Et bon, vu que j'étais un peu connecté, euh, en gros, j'étais souvent sur le PC à gérer leur page. Mais bon, il y avait, avait R à gérer, tu vois. Du coup, je, je travaillais sur mes scripts de vidéos à l'époque, sur Guild Wars 2 en même temps. Euh, et j'ai lancé ma chaîne en même temps, quoi. Donc, c'était en 2012 à peu près. Et, euh, et en fait, bah, j'ai vite, vite compris que ça me plaisait bien de faire ça. Mmh. Et, euh, et, et en fait, j'ai fait mon BTS Tourisme jusqu'au bout, je l'ai validé. J'ai ma carte de guide conférencier. Magnifique. Qui, je peux faire des visites et tout, qui m'a jamais servi. <rire> ah jour ça te servira Elle m'a jamais servi. Mais en plus, c'est terrible comme formation parce que les profs passaient leur temps à nous dire « alors oui, c'est bien guide, hein. par contre vous n'en vivrez pas. » C'est vraiment ça. C'est genre, ils nous expliquaient « c'est bien guide, mais en fait, à une époque, en fait, guide, guide touristique, à une ère où les gens, dès qu'ils sont à quelque part, ils regardent sur Google Maps et genre, ils ont Wikipédia et ils ont toutes les infos. Et toi, tu, tu peux pas faire la différence. T'es payant, euh, tu prends de la place. C'est relou, <rire> c'est pas ergo, c'est pas pratique. Le, le, le seul peut-être remix que je vois de ça, de guide, ouais. c'est que je vois sur Airbnb, alors je sais pas si c'est sur Airbnb ou si c'est sur des sites comme TripAdvisor ou des trucs ouais. comme ça, mais il me semble que sur Airbnb, si, il y a des guides locaux. Okay qui proposent des visites personnalisées pour petits groupes de 5 à 7 personnes dans des villes. Okay. Donc par exemple, à Lyon, je sais qu'il y a des guides locaux qui te proposent quitte dans les hauteurs de Lyon. Après derrière, ils t'amènent boire du vin, dans des petits endroits, vu qu'on est quand même une région avec le Beaujolais et tout. Ah oui, Thibédia, euh... ils t'emmènent pas boire du vin. Ah, ouais. <rire> tu peux taper Caviste, mais tu sauras pas vraiment oui, lequel. Sûr, et tout. Alors que là, au moins, tu peux avoir l'assurance d'avoir un gars. Et je sais qu'une partie des guides dont tu parles, ils se recyclent de cette manière. Ah ouais, ok. Ok, ok bah ouais bah écoute en tout cas à l'époque nous euh, c'était euh, c'était vraiment ils disaient bon c'est un métier de saisonnier quoi ils t'expliquaient que il y a un moment ça marche et puis euh, le reste de l'année tu galères donc vaut mieux un peu bouger donc c'était ouais. tu sais c'était pas un truc euh, vraiment euh, où t'es serein quoi tu as pas une sécurité ouais. de ouf de l'emploi en plus c'est précaire de ouf alors déjà euh, comme que le, comme ils le disent dans le chat hein, t'es là t'es en BTS bah, vous avez pas envie donc déjà ça met une motive fabuleuse et en plus un autre truc c'est que je regardais un extrait vidéo euh, au niveau de la réforme du chômage récente pas pour parler politique, hein, mais juste on en discute. Et il disait que ces emplois-là saisonniers, comme conférencier, guide et tout, machin, nana, c'était les emplois qui se faisaient le plus frapper par ces réformes de chômage parce que tu étais là à travailler trois mois, à arrêter, à retravailler trois mois et que c'était dépendant et que du coup tu te faisais vraiment avoir. Ouais, là, enfin. ouais, non, mais c'est Donc c'est vraiment un secteur précaire. difficile. Ouais, de fou, de fou. Mais c'est trop intéressant. C'est génial. Tu rencontres des gens, tu, tu parles d'autres langues. Euh, moi, je sais que j'avais fait, euh, fait des visites du Louvre et tout avec des groupes d'étrangers. Enfin, genre, j'avais vraiment. Euh, genre, aimé vraiment la formation, juste c'est dommage parce que derrière on t'explique que tu vas galérer quoi. Mais super enrichissant, euh, vraiment vraiment j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand je l'ai validé, j'avais ma chaîne YouTube qui se lançait sur Guild Wars 2 ouais. en même temps et qui prenait bien, tu vois, genre je faisais des guides sur les classes. J'ai commencé comme ça, j'ai fait des guides sur les classes, euh, je regardais ce que faisait notamment, euh, bah je l'ai croisé juste avant, euh, Max, euh, Dash et Zary, ouais. ouais. euh, qui faisaient des guides sur Dota 2. DMX à l'époque et moi je trouvais ça vraiment bien genre Max posait bien sa voix le texte est cool genre ils avaient un truc bien rodé ouais, il avait de la et ouais. c'est ça et je me suis dit à l'époque c'est bien ce qu'ils font sur Dota euh, et je m'en suis un peu inspiré tu vois pour faire sur sur Guild Wars 2 et à l'époque <rire> j'avais demandé d'ailleurs sur leur page Facebook ce qu'ils pensaient de ma genre, première vidéo et t'as Dash qui m'a répondu un pavé mais genre gigantesque. Oh le roi Genre vraiment en mode on se connaît pas. Hein. Un random lui envoie un message en mode « T'es fini cette vidéo Qu'est-ce que t'en penses C'est ma première ?» Et le mec me répond un pavé énorme en mode bah, « Ça c'est trop ça c'est top, ça c'est bien, ça c'est moins bien. » Full, full, vraiment il s'est emmerdé à faire un giga pavé Genre bien respectueux et tout tranquille. Clairement. Et moi j'étais là. Le roi. il est sympa. Donc Dash le boss quoi. Et, euh, et du coup ça a été mon premier contact dans le milieu. Et euh, on, a, on est resté en contact et euh, il m'a grave aidé. Après, j'ai connu Max et tout. Et, euh, et moi, j'ai commencé comme ça. Et du coup, vu que ma chaîne commençait à prendre un peu, à l'époque aussi, je faisais les, les GA, les Gamers Assembly. Je, parce qu'avant de faire mon BTS, je, je faisais beaucoup de Battlefield ouais. en, en, à un petit niveau, mais on était en team et on faisait les GA, les Gamers Assembly de temps en temps. Et euh, moi, j'y allais genre chaque année, hein. vraiment, c'était l'événement quoi à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, j'avais aussi un peu euh, bossé en bénévole là-bas, où euh, du coup, bah, je m'étais un peu euh, bah, rapproché du milieu, j'avais vu comment ça marchait, tout ça. Bah, euh, franchement, même les ambiances de là, ouais. les gens, les mecs qui ramènent leur PC, qui s'enlèvent, ça dort dans la salle, ouais, ouais. c'est une saveur. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et bah, du coup, j'ai été vite là-dedans, et j'ai vu un peu l'ambiance, donc j'ai été proche de, de gens qui bossaient directement là-dedans, mais en, faisant, euh, en passant par le, la petite porte, quoi, vraiment bénévole, en mode bon J'accueillais les gens et c'est marrant parce que du coup, je, euh, je, je me souviens, j'avais accueilli des, des, des mecs qui géraient les Web TV à l'époque. Ensuite, j'ai recroisé trop longtemps après qui ne se souvenaient pas de moi, tu vois. Mais, mais j'ai commencé par des petites portes comme ça et je me suis fait mon petit réseau, quoi. Et euh, du coup, à la fin de mon PTS, j'ai décidé de faire euh, un bac plus 3 en faisant une licence pro métier du web. Ouais, j'ai fait à Blois. Et euh, bah pareil, qui s'est bien passé euh, et que j'ai validé sans trop, sans trop de soucis. Tu pris quoi donc. à ce moment-là Peut-être du montage, un peu de grave ou quoi ça C'était super général. Donc, c'était un, une formation de chef de projet euh, web. En ah d'accord. Donc, euh, du codage pour du site, euh, du montage un peu. Alors montage, j'étais en mode let's go, <rire> j'en faisais tu vois, sur ma chaîne. Du coup, c'était le truc, j'étais à l'aise. Euh, Photoshop, tout ça, mais c'était vraiment, c'était un peu en surface. Donc, ouais, euh, ouais. en plus, en un an, tu pas beaucoup de temps. quoi. Mais il euh, y avait du code, il y avait tout ça. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un an. Et après, euh, et j'ai fait mon stage chez JVC. Oh J'ai fait mon stage. Nos euh... bons vieux amis de jeux vidéo. Ouais. Quand, quand c'était encore à Aurillac ou c'était déjà à Paris Quand c'était encore à Aurillac. Oh là là là là. Et mon, et mon dernier jour de stage, mon dernier jour de stage, il y avait les patrons de WVDIA qui rentraient. Dans, euh, en fait, on faisait, un, ils appelaient ça un, un stand-up. Ouais. Euh, ils appelaient ça le stand-up. C'était en début de journée. Euh, c'était genre la réunion en mode l'ordre les, les, du jour, tu vois. Ils parlent des trucs importants chez dans la boîte, tu vois. Et euh, le stand-up, je me souviens, tout le monde était dans la, dans la pièce et euh, je vois les, les, les patrons de, de Webedia rentrer en mode bonjour, euh, nous sommes vos, <rire> on a racheté, tu vois. <rire> et genre vraiment, j'ai vu le truc et c'était mon dernier jour de stage. Et moi, je partais. <rire> c'est ouf, tu vois. J'ai vraiment vu le moment, euh, le moment où les choses se sont faites et où tout ça, du coup, un peu est né, quoi. Du coup, après, c'est. Trop drôle. J'étais là, I was here. Tes visages, visages se sont décomposés. Alors, c'était marrant parce qu'en fait, j'ai vraiment vu le moment où, tu sais, il y a eu cette fameuse question du... Euh, et du coup, les locaux vont rester à Aurillac ou on va aller euh, ailleurs Posé par un ami... Euh, la, qui, la, la dure vérité. Qui a posé la question. Et là, là j'ai vu ce moment où tu avais les anciens de chez JVC qui étaient là en mode, bah, ils ont leur famille Aurillac et il y avait les jeunes qui étaient à Aurillac en mode, au secours, Aurillac. Et là, là, là j'ai vu le, le, le fossé, tu sais, que secret. Et c'est vrai que ça, c'était un moment quand, quand j'y repense, tu vois. C'est le genre de moment, tu t'en rends pas compte sur le moment, mais c'est le truc qui définit les vies de plein de gens, en fait. Donc, ouais, c'était assez, assez ouf qu'en plus, ce soit genre mon dernier jour de stage. Et moi, derrière, j'aurais aimé. Enfin, en gros, je voulais bosser chez JVC dans l'équipe vidéo. J'avais vraiment envie de taffer sur la vidéo côté, côté jeuxvideo.com. Et euh, en gros, ben, j'attendais qu'on me réponde pour, tu vois, ce, cette embauche. Parce que moi, je finissais ma licence. Du coup, je suis parti en licence d'anglais en attendant. OK. Histoire de voir la carte étudiant, C'est <rire> ça, <et> ça. <rire> Au moins quelque chose pour le tarif SNCF, quoi. <rire> C'est ça, tu vois, Regardez la carte nom. et genre je suis parti, je suis parti quelques temps euh, voilà en attendant qu'on me réponde, tu vois, sauf que les salaires étaient gelés vu que Webédia venait de racheter euh, les salaires, donc j'ai attendu longtemps, longtemps, longtemps et euh, moi en gros mon, mon parcours euh, d'études s'est terminé là quoi, à peu près, voilà, j'ai cette licence d'anglais, je ne l'ai pas validée, j'y allais vraiment juste pour dire que j'allais à quelque part, mais j'attendais la vraie réponse et je bossais beaucoup, beaucoup sur ma chaîne aussi en même temps. Euh, où là, à cette époque-là, ma chaîne était un peu, enfin, j'ai commencé fort sur Guild Wars 2, ça marchait bien. Euh, j'ai bossé beaucoup avec, bah, au tout début, avec Eclipsia, quand ils étaient encore à Bruges, ouais. vers Bordeaux, euh, où j'ai beau... bossé un ou deux mois hein, vraiment avec eux. Et après, j'ai bossé avec O Gaming, beaucoup, où euh, j'ai fait la rencontre de tout le coup euh, Chips et Noix, et tulle, tout ça. Et, euh, et ouais, ça, c'était ouais, vers 2013, par là <rire> Et c'était, euh, ouais, c'était vraiment les débuts de l'e-sport. C'est ouf que, tu, que, que là, t'as sorti un paquet de noms que tu connaissais, mais bien avant que ça devienne ouais. ce que c'est maintenant. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'était, bah ça, ça, fait, ça fait 10 ans, quoi. Ça ne nous rajeunit pas, ça non, Ça ne <rire> nous rajeunit pas, mon père. Ouais, ouais, <rire> ouais. non, ouais, je, je, I was here, c'était une autre ambiance, mais euh, ouais, c'était... C'est ouf parce qu'il y a plein de noms comme ça qui aujourd'hui sont... Je me, souviens, genre quand je, quand, je, je me souviens avoir vu Domingo rejoindre au Gaming au début. Mm. Euh, J'ai vu, ouais, vu plein de gens comme ça, genre pop, tu vois, et, et, et se lancer, c'était ouf comme, comme moment. Et, et, et donc c'est bien, tu m'as un petit peu devancé sur un truc, mais je vais me permettre justement de revenir un peu avant. Euh, tu as commencé YouTube sur Guild Wars il y a dix ans, ouais. donc tu faisais des tutos, plein de trucs, il y avait quand même une belle commu. Franchement, c'était stylé en regardant moi-même sur ta chaîne YouTube. Je trouvais ça stylé avant ça. Ah, comment c'est par quoi un peu le jeu vidéo Ça a été quoi tes premiers amours Qu'est-ce qui t'a mené ensuite à faire du contenu sur Guide to the Wars ah, Tu veux dire, quel, à quel jeu j'ai joué en premier Ou genre, quel jeu m'ont donné envie de faire du contenu Les deux. Ok. Euh, moi, moi, moi je, je fais partie des gens qui, se, qui avaient euh, des parents qui étaient en mode anti-console. D'accord. Donc, c'était le PC only. J'ai un père musicien et du coup, avec mon frère, on a réussi à négocier pour... Euh, non, mais un PC pour faire de la musique Bien faut sûr. il faut qu'il soit puissant, faut qu il faut qu'il y ait une bonne carte graphique <rire> euh, du coup on a réussi à égo euh, comme ça, c'était vraiment la porte d'entrée dans, dans, dans le truc, euh, on avait des cousins qui nous avaient racheté, en fait on a des cousins qui ont traumatisé mes parents euh... <rire> parce qu'ils avaient ramené la console avec GTA et les parents ont vu GTA et, euh... ils ont vu des armes à feu et tout oh, ils ont... mon père je peux te dire que est en mode le, le truc avec le mec à chemise hawaïenne ça me plaît pas <rire> <rire> et là c'était genre, c'est mort, genre les, jeux, les consoles c'était dead et, euh, et du coup ils étaient très anti ça donc c'était compliqué tu vois pour les jeux Mais il y a eu un jeu salvateur, Age of Empires Regarde papa j'apprends l'histoire, <rire> la campagne de Jeanne d'Arc euh, bien sûr, euh, Saladin euh, j'apprends l'histoire Et ça c'était la raison et du coup ça a été la porte d'entrée tu vois Et il euh, y a eu Age of Empires, euh, Midtown Madness, euh, vraiment tu sais les classiques Microsoft à l'époque donc, moi, c'était ouais, le PC, ma porte d'entrée. Mais du coup, je suis passé à côté de tous les classiques consoles. Ouais. Vraiment tous. Genre Final Fantasy, tout ça, j'ai n'ai pas pu... Ou genre même, je t'ai dit PES et tout les Ah points. non, non, que dalle. <rire> moi, je te dis, c'était PC only, Half-Life, du coup, après euh, les shooters. Euh, Tribes, euh, voilà, un peu Quake. Mais, mais ouais, du coup, j'ai n'ai pas eu les consoles. Mais moi, ma porte d'entrée, ouais, c'était ça. C'était Age of Empires 2, notamment, avec mon frère, où euh, à tour de rôle, on jouait, on jouait sur ça. Mais euh, après, le jeu qui m'a vraiment donné envie de faire du contenu, je crois que c'est Starcraft 2 Ouais. Euh, parce qu'en fait, j'ai découvert le commentaire e-sport, mmh. commentaire de match, et j'ai trouvé ça trop stylé. Genre. Messieurs. Toi aussi Pour Fétude. Beh, en... Alors, moi, et la Millennium TV aussi. J'ai découvert avec Husky Starcraft, euh, Husky Starcraft euh, et HD. Et Day 9 Et Day 9. Moi, Day 9, c'est genre. Incroyable. Genre, j'ai eu deux sources d'inspiration principales sur Twitch et YouTube. C'était Total Biscuit sur YouTube. Oui. Et Day9. Mmh. C'est des anglophones et... qui faisaient du contenu sur StarCraft 2 et qui étaient même commentateurs de certains tournois comme Day9, etc. Et c'était à l'époque où il y avait les MLG, les trucs comme ça, c'était vraiment incroyable. Les TSL, tout ça, la Team Liquid, enfin c'était incroyable. Et moi, Day9, je trouvais que c'était genre, euh, il était trop à l'aise, trop fun, il commentait trop bien. Ouais. Genre, et moi, genre j'ai limite appris à parler anglais en regardant ces vidéos, à ce gars j'ai vraiment j'ai tellement bouffé de VOD de Day 9 j'ai vraiment appris j'ai peaufiné mon anglais comme ça et Total Biscuit pour les vidéos pour pour le professionnalisme et pour le côté quand il quand testent un jeu il le teste, tu vois et, et avec des avec vraiment des avis bien tranchés bon vraiment c'est moi ça fait un truc quand quand malheureusement il est parti parce que c'était vraiment un grand nom Star et c'était ouais, quelqu'un de, moi, vraiment important pour l'inspiration sur ma chaîne YouTube. Et, et pareil pour Day9. Moi, c'était vraiment les, les deux lignes comme ça que, que, dont je me suis beaucoup inspiré. Et après, du coup, j'ai découvert pompétude et, et ouais, je me suis dit, putain, c'est vraiment trop cool, le commentaire de match, de jeux vidéo. Je ouais. trouve ça trop stylé parce que j'avais mis un pied dans l'esport avec Battlefield quand je faisais des LAN avec mes équipes. Et, euh, et, et je m'amusais beaucoup à ça, tu vois. Mais je me disais, vu que j'ai la chat et que j'aime bien, tu vois, expliquer des trucs, décrire des trucs. Faire du commentaire de match, ça, ça me paraît fun comme truc. Ça te et parlait. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube où je vais commenter des matchs de Guild Wars 2. Et c'est de, de, de, de, de PVP structuré en 5v5. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. C'était ce projet-là, en gros, à la base. C'est un beau projet. Hein. En plus, pour le coup, là, tu dis que tu as raté des classiques. Moi, j'ai raté énormément de classiques PC, notamment Guild Wars. Ah oui, oui. Guild Wars, j'ai jamais joué. Je sais même pas qu'il y a du PVP. Bah, Guild Wars 1, le PVP c'était huge, c'était un truc de ouf. Et moi en fait, le, le pari c'était d'aller sur le 2, qui était très attendu à l'époque, mais qui a clairement moins bien marché que le 1. D'accord. Euh, en termes de, de sur le PVP en tout cas, c'était différent. On va dire, c'était clairement différent. Il a eu son succès Guild Wars 2, et il y a encore une commune aujourd'hui d'ailleurs. <coughs> mais sur le PVP, on va dire que ça retombait. Et même moi, mon propre intérêt est retombé assez vite, bizarrement. Et du coup, j'ai rebondi sur d'autres trucs après. Mais euh, l'impulsion de base, c'était ça, tu vois. Trop bien, trop ouais. bien, trop bien, stylé. Et en plus, tu cites Total Biscuit, <rire> et tout, je me permets, mais tu as regardé du coup, vu que tu étais déjà un peu dans l'e-sport, à l'époque, les résultats d'un Stefano, genre qui en 2011 gagne le SWC, ouais. euh, l'IPL3, des trucs comme ça. Euh, ça. Todd aussi. Hein. Ah, C'était la folie, ça. Adel Scott et tout. Bah, Adèle Scott, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Adel Scott, ça, c'est du nom de Adèle vieilleur. Scott, ouais, ouais c'est vrai. Et après, avec Don Régou, euh, Lozira, Hydra et tout. Oh là, là, mais Hydra, euh, euh, euh, Huck. Huck, qu'ensuite, on a retrouvé à l'Overwatch League avec Boston et tout. Ouais, il enfin, ouais, ouais, ouais. y a des noms comme ça. Euh, et la scène américaine était fun à suivre sur Starcraft. The, ah, ça bougeait oui. beaucoup. C'était très, euh, très animé. Ça s'envoyait du scud en perma. C'était marrant. Ah, c'était le feu, c'était le feu. Ouais. Trois intéressant. Donc ouais, ce que j'avais dit genre, On te voit un peu sur du Guild, Guild Wars 2. Puis après, euh, T'as navigué un peu de jeu en jeu. On t'a vu notamment, et là je regardais sur du Titanfall, Mouais. du Heroes of the Storm, du Star Citizen et bien beaucoup de let's play comme on pouvait un peu retrouver un peu dans la méta YouTube de l'époque, <rire> chez des b-boys et d'autres. Là c'était la phase où j'arrêtais Guild Wars 2 parce que juste euh, je me suis écouté, je me suis dit, bah bon, en fait ça m'intéresse plus trop, euh, j'ai un peu fait le tour et j'ai plus trop envie de jouer. Euh, et du coup euh, j'ai adoré Titanfall et le game, le, le game faire des vidéos sur Titanfall venant de Guild Wars euh, il est différent tu vois et c'est pas du tout les mêmes joueurs joueurs de FPS euh, joueurs de fast FPS contre joueurs de MMO euh rien à voir pas la même chose mais moi j'ai toujours été comme ça je suis vachement éclectique je joue à plein de types de jeux différents et, euh, et je passe vraiment du, mais du coquillan tu vois genre des fois c'est je pense c'est dur de me suivre en vrai même dans les euh... jeux que j'ai cités ouais. heroes of the storm star citizen titanfall ouais on a fait un peu de cast sur lol aussi c'est pour ça que j'ai fait du heroes aussi genre... en fait lol était vraiment il euh, y a un moment il y avait plein de casteurs de oui. dessus en même temps euh, nous on a un peu casté chez o gaming avec euh, mon pote sans sushi qui était un, un de mes plus vieux potes dans le milieu et on commence on commentait ensemble chez o gaming les lcs na en différé enfin genre c'était oh, <rire> <rire> Genre on castait des VOD enfin bref laisse tomber c'était un enfer mais on a fait ça chez OG un peu un moment et en gros euh, ben on, moi je me suis dit Heroes of the Storm ça va sortir c'est bizarre ça va être bien <rire> <rire> Ça va être hype, vas-y, je vais essayer Heroes, tu vois. Mais à ce moment-là, ouais, la chaîne, elle a, elle a, elle a clairement... Euh, j'ai eu une petite phase à vide. Voilà, quand j'ai fait du Titanfall, il y avait beaucoup moins de monde. Mais euh, bah, j'étais le, le seul à faire vraiment beaucoup de contenu sur le jeu en France, à ce moment-là, même si j'avais une petite commu. Et qui fait trop le jeu. Enfin, le Titanfall, moi, j'ai ai trop aimé. C'est un jeu qui, pour moi, est tellement sous-coté... Et qui n'a pas eu le succès qu'il mérite. Quoi. Genre Titanfall 2, c'est un crime. C'est un crime qu'il soit sorti en même temps que Battlefield 1, je crois. Ouais. Parce qu'il est tellement bien, ce jeu. J'attends trop un 3, mais bon, il y a Apex, quoi. C'est terrible, parce que vraiment, moi, à l'époque, j'étais du coup le joueur Call of Duty. Ben ouais. Et je m'en rappelle... T'étais anti Titanfall ou Non, pas du tout. Ah, okay, okay. Je, je, je m'en foutais. Parce qu'il y avait un peu de corps. Ouais, ouais. certes, c'est vrai, je ouais. m'en foutais. Mais pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que quand en 2009 ou 2010, on apprend il y a un nouveau studio avec les anciens de Modern Warfare bah, 2 ouais. qui s'est lancé, bah, euh, ouais. ils vont aller faire un jeu à part et tout, sans les défauts. Et là, sort Titanfall. Je me rappelle, j'avais joué une fois à Titanfall, je suis arrivé dans une game, il y avait des bots. Oui. J'étais en stream, oui. parce que je streamais déjà à l'époque. <rire> je tue des mecs, je commençais à dire mais oui, c'est trop facile le jeu. Et dans mon chat, c'est des bots. Et j'ai plus jamais avancé. Ah ouais? Très oui, oui, oui, bête, pas, hein? Mais t'as pas raconte raconte croisé de joueurs? Non. Ouais, mais, mais t'as tu, tu, saisi le principe du jeu après ou pas? Tu t'es jamais réintéressé? Ok. Non, parce que, <rire> en gros. Non, mais je vais t'expliquer. Non, mais c'est ça qui est génial. En fait, Titanfall, il euh, y, a, y, a, y a un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle Searswag, un youtubeur euh, euh, anglophone, ouais. qui, qui, pareil, c'est un amoureux de Titanfall. Et genre, Titanfall, c'est le FPS. Qui met le fun au centre et qui essaye pas de prétendre à être le prochain jeu e-sport. D'accord. Ils s'en foutent ça. Il n'y a pas du tout de, de, de, de prétention d'être un jeu e-sport, mais d'être un jeu juste fun. Et en gros, dans Titanfall, genre t'es un pilote. Et le pilote, c'est genre un mec qui est au-dessus du soldat de base. Et en fait, les IA, les bots, c'est des soldats de base. Okay. Tu les tues en une balle, ils sont random. Et en fait, tu marques un peu de points en les tuant. Mais quand tu tues un pilote... Adverse, tu marques beaucoup plus de bots. D'accord. Donc en fait, en fait c'est un peu pour simuler une sorte de champ de bataille, tu vois, avec plein de monde, sauf que les vraies cibles à abattre, c'est les pilotes ennemis, tu Donc vois. Donc t'avais les petites merdes, bots. ça. Et les vrais humains qui étaient beaucoup plus difficiles Et les mecs, ils dashent partout, ils sautent partout, ils font du wall run et eux, ils sont chauds à tuer, tu vois. Et l'intérêt, c'est que du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que même quand tu es nul, tu peux un peu te lâcher sur les bots. Et as ce sentiment cool où, ouais, je suis cool, je viens de faire un wall run et j'ai abattu cinq mecs, tu vois. Bon, en vrai, c'était des bots, tu vois. Mais. Il y a ce côté où, constamment, tu tires sur un truc, constamment, tu es actif. Ok, d'accord. C'est ça qui fait monter un peu les points et, euh, et c'était un parti pris. Et moi, euh, bon, perso, j'ai beaucoup aimé, mais je sais qu'il y a certains joueurs qui étaient en mode, bah je m'en fous des bottes. Moi, je veux juste faire un match contre d'autres joueurs humains, tu vois, mais euh, tu devrais réessayer. essayer. Ouais, peut-être. Parce peut qu'il y, y a un mode sans bot aussi. Hein. Là, sur le 2, il y a un mode sans bot où tu chasses les joueurs. Mais c'est très stylé à regarder, à, à haut niveau, en tout cas, Titanfall. C'est très stylé. Magnifique. Bah, au milieu de tout ça, en plus, en regardant petit à petit, alors je ne sais pas si ça avait des petits travaux, enfin, les petits travaux si tu travaillais peut-être un petit, un petit peu à côté, etc. Mais de tout ce multigaming, est arrivé à un moment, il y a plus ou moins 7 ans, parce que ça a aussi commencé avant sa vraie sortie, où va sortir un jeu qui va grandement conditionner ta carrière. Ouais. Overwatch. Bien sûr. Avec ta chaîne qui explose à ce moment-là, tout ça, machin. Il y, y a tout Par, qui. parle un peu de cette transition. Ouais. Où tu faisais un peu de multigaming, comme on vient de le décrire, à Overwatch. Et où là, tu as commencé à faire des vidéos même avant que le jeu sorte. Ouais. Genre, limite un an et demi avant, de, dès 2014, t'en parlais, alors que le jeu est sorti bien après. Ben, avant Overwatch, en fait, j'ai commencé à suivre Star Citizen. Qui est un projet euh, titanesque euh, qui, qui, qui sortira un jour peut-être. <rire> un jour les mecs, Star Citizen vous aurez le droit d'y jouer. Un jour peut-être. Euh, J'y ai rejoué la semaine dernière. Hein. Ça, ça, ça, ça a un peu bougé depuis, depuis deux ans, mais c'est pas fini. Et donc du coup, euh, en fait j'ai fait beaucoup de Star Citizen. Et genre très vite j'ai été la, le principal sur YouTube à en faire. Et ma, ma, ma chaîne s'est vraiment bien relancée sur Star Citizen. D'accord. En 2000... 14. Okay. Voilà. Euh, et c'était dans la période où j'attendais d'avoir ma réponse et j'étais en licence d'anglais et bref j'étais un peu dans cette phase de limbo où j'attendais quoi. Et, euh, et je faisais beaucoup de vidéos où je présentais les vaisseaux du jeu. Et tu sais, on m'appelait le, le Dominique Chapat de Star Wars. Oh bah Disney. super <rire> En mode, je faisais des vidéos en mode c'est turbo, tu vois. Genre, je pars du vaisseau en mode... Euh, Ce vaisseau de place et tout. Tu vois, tu vois, <rire> équipé de canon taille 8, on s'en fout, tu vois. Surtout que toutes les stats ont changé depuis. On vraiment, les vidéos, elles ne servent à rien aujourd'hui. Mais je me faisais triper. Je présentais les vaisseaux pour les gens qui découvraient le jeu, pour expliquer un peu quelle était la vision aussi du jeu et tout. Bref, je faisais un gros suivi sur YouTube. Et ça, ça a bien relancé ma chaîne. Et ensuite, bah j'ai vu la BlizzCon, je ne sais plus quelle année c'était, mais ça doit être la 2014. Hein. 14 ou 15, oui. Ouais, BlizzCon 2014 ou 15. Et genre, euh, le, le chat pourra confirmer, j'imagine. Et là, annonce d'Overwatch. Et moi, je me dis, OK, c'est un FPS J'adore les FPS. Euh, je, je, je, sens que, je sens que ça va me plaire. Ouais. J'étais en mode, bon, LOL, c'est archi blindé, c'était bouché de ouf. C'était bouché, total. À l'époque, c'était bouché de ouf. Et bon, j'ai beaucoup joué à LOL, mais moi, j'avais un peu arrêté. Genre, j'ai arrêté en saison 3, moi, LOL. J'ai je, je, eu je, voilà. <rire> trop de rendez-vous. J'ai fait, c'est bon, ça me saoule. J'en ai marre de jungle pour des pour des, des, des, des bouffons. <rire> j'ai <'en> marre... <rire> arrêté LOL. J'ai voilà, monté mon petit rang en, en, en plate et j'ai fait, salut, ça, ça suffit. Je me suis prouvé mon truc, j'arrête de jouer. Et euh, mais j'aimais bien l'esprit d'avoir plein de héros différents tu vois ouais. je vois Overwatch, je me dis ok c'est sûr ça va plaire parce que tu as la mécanique de héros de lol et as le shooter, fast FPS et tout moi j'avais beaucoup joué à Tribes, Tribes, Tribes 2, Tribes Vengeance qui est un fast FPS à la Quake sauf que t'as un jetpack et tu vas super vite enfin c'est vraiment le fastest FPS <rire> vraiment c'était ça mon, mon truc aussi et quand j'ai vu Overwatch je me suis dit ok ça va me plaire c'est sûr c'est sûr et du coup je me suis dit vas-y et eh ben toute l'XP que j'ai acquis en faisant des vidéos de classe sur Guild Wars 2, ouais. en faisant des présentations de vaisseaux. Donc, tu sais, j'avais bien Step Up en diction, en editing. Et, et en commentant même des trucs de Heroes of the Storm, de LCS et tout. C'est ça. Et je me suis dit, vas-y, euh, bah, je vais essayer de caster du Overwatch. Je vais essayer de faire du contenu. Enfin, tu sais, tout le package, quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais, je vais... Ce jeu, je vais m'en occuper. Et du coup, je me suis lancé. Et j'ai commencé à faire des vidéos dès, euh, dès la BlizzCon, en fait. Genre en mode, euh, dès la BlizzCon, alors qu'on avait zéro vidéo de gameplay. Donc, moi, c'était... Je me souviens que Blizzard distillait les vidéos de gameplay une par une, une par mois, un truc comme ça. Et moi, j'étais là à chaque nouvelle vidéo de gameplay, je l'analysais, j'en parlais. Alors là, machin... C'est ça. Et là, on peut voir, il utilise ce sort. Alors, il y a 8 secondes de cooldown, c'est incroyable. <rire> tu vois vraiment, <rire> j'étais en mode, j'analyse à fond, tu vois. Et moi, l'idée, c'était, ben, si tu as envie un peu de trahir de le jeu, tu regardes mes vidéos pour être mis au fait de tous les petits détails qu'on ne dit pas sur les docs officiels de Blizzard. Ouais, ouais, ouais. J'analysais, je décortiquais à fond, tu vois. Donc, euh, donc je me suis lancé à faire des vidéos vraiment quali sur le jeu et, et je m'amusais trop à faire ça. Vraiment, euh, je, je, je kiffais trop analyser les trucs. C'est un truc de ouf. Et j'étais tout seul. Genre vraiment, personne s'est personne lancé. Mais gros, t'étais tout seul. Je, et j'ai pas compris. Je me permets. Moi, j'ai fait des vidéos sur la bêta <coughs> d'Overwatch. Genre au moment où on a eu la bêta. La, la bêta, c'était après la bêta encore. Bien sûr, je sais, ouais, ouais. mais je sais. Et donc, en fait, moi qui n'avais pas suivi la naissance d'Overwatch, tout l'avant, ouais. je savais pas. Donc quand je prépare l'émission hier, dans ma tête, je savais très bien que moi, c'était en 2015, 16 à peu ouais, près c'est ça ouais. Quand j'ai vu des vidéos fin 2014, fin 2014, <rire> je mis à mis. Il est malade. <rire> j'ai appris un truc. Ouais, ouais. Eh ben ouais, il y avait déjà des trucs, tu vois. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé ça ouf que aucun acteur, tu vois, genre de la scène, lol, ou de, tu vois, d'autres de, de, scènes, des gens que je, avec lesquels j'avais bossé est tenté tu vois je me suis dit bah ok bah, laisse... bah j'y vais <rire> je veux dire pas bah, ça, le j'y vais. vais tu vois tant mieux et j'y suis vraiment allé à fond j'ai eu la chance à ce moment là de tu sais j'étais dans ma phase où j'attendais pour mon, mon job chez JVC ouais. j'étais en licence d'anglais où j'allais un cours et demi par mois du coup j'avais grave de temps libre donc le contexte faisait que je pouvais charbonner tout c'était imbriqué pour que tu puisses et ça euh... ça c'était le gros gros coup de chance hein. parce que si j'avais été dans une situation où je devais taffer un autre truc en même temps et tout bon. enfin, l'enfer faire. Enfin, et c'est ça qui fait que dans ce métier, quand tu réussis, c'est aussi beaucoup le contexte et la chance d'avoir le bon moment, le bon truc, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et du coup, bah ouais, je me suis lancé à fond. Euh, et ensuite, bah en fait, tout, tout s'est calé en même temps. Genre, euh, en gros, j'ai eu un choix à faire en ouais. 2015. Ouais. Un peu avant la. Ouais, vers mars 2015, mars-avril 2015. Euh, où, en gros, soit je continuais de patienter pour un job dans l'équipe vidéo JVC. Mais bon, je sentais bien que... Ça n'allait pas trop le faire. Voilà. Euh, voilà. Je sentais bien que ce n'était pas ouf. Euh, niveau réponse. Et deux choix. Soit j'allais travailler chez Eclipsia à euh, Ashford. Ashford, oui. Euh, C'était peu après, je crois, que Zerator soit parti. Euh, donc, voilà. Ou Là, je devenais streamer euh, chez, chez EC. Euh, soit j'allais travailler à ESL, donc, euh, qui est donc Turtle Entertainment, qui, est donc un, un, qui était le plus gros organisateur oui. de tournois e-sport. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au moment où je les rejoins c'était le cas. Je pense que c'est toujours le cas. Hein. Ils faisaient du CS, du Dota, essentiellement. C'était surtout ouais. les deux gros trucs. Mais un les peu ESL de Katowice, euh, les bails comme ça. on <rire> est connu. exceptionnel. Voilà. Donc, il y avait des gros, gros events, Francfort aussi, euh, Dota. Et euh, donc, j'avais voilà, ces deux options où en gros, via Dash, qui travaillait encore chez Eclipsia il m'a proposé en mode mec euh, voilà tu pourrais fit euh, le profil ça pourrait être cool et tout soit via donc euh, quelqu'un que certains connaîtront euh, très cher Yob euh, okay. donc Yuri que j'avais rencontré à une PGW où j'étais allé bosser euh, vraiment en bénévole euh, je, en... je crois que c'était la PGW 2014 et en fait je faisais beaucoup d'événements comme ça où tu sais j'y allais t'es en mode euh, mais je m'en fous je vais pas être payé mais tu sais j'y vais pour Voir histoire de dire que je, là. je bosse je suis là je fais du réseau je rencontre des gens et, euh, et je participe au truc tu vois et parce que vraiment je vous me disais je me disais c'est essentiel le réseau tu vois genre dans ce métier de toute façon le réseau c'est trop trop important Bien sûr. faut connaître les gens et tout et euh, j'avais fait la Paris Games Week et j'ai rencontré donc Yob qui travaillait déjà à Cologne pour l'ESL euh, très bon contact donc un français qui bossait en Allemagne et, euh, et je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il, il, il a défendu mon cas auprès de, de, de mon futur boss en gros. mode il faut le prendre, il a une bonne XP YouTube, il serait parfait pour travailler sur le network. À l'époque c'était la fameuse époque des networks tu sais où tu avais des networks network qui géraient plein de youtubeurs. Ouais. et en gros il m'a pitché pour bosser avec, avec eux. Ce que j'allais dire, j'allais dire au sein de t'as fait quoi Eh ben, en fait, je travaillais donc au network ESL, c'est-à-dire l'organisme le, le, qui gérait plusieurs, qui avait plusieurs youtubers en son sein euh, et qui proposait des op. C'était un peu un rôle d'agence, tu vois. On leur proposait des op et on gérait leur, on avait leur chaîne YouTube monétisée par le système de ESL et, euh, et voilà. Il y avait, on des, avait des bonons de, y, comment Il y avait des bonons parce que moi j'ai connu ouais. les Mexicom <rire> les Machinima, Mal et ouais, ouais, ouais. le il y avait... TV et tout mais... ouais il y avait quelques noms alors il y avait des noms allemands notamment que tu connaîtras pas tu vois mais mais en France bah, on a eu MV oh. <rire> a... j'ai signé MV euh, on a eu MV on a eu on a eu euh... il y a, il y a... on a eu Locklear euh, Locklear qui a qui a commencé via ESL belle euh, sa chaîne sa chaîne Twitch c'est moi qui l'ai créé euh, à l'époque il a commencé avec ESL en ayant pu les MLG tout le temps c'est c'est vrai c'est vrai, et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, c'était genre un peu en mode, tu sais, j'avais demandé, oh, c'est pas problématique, c'est de non, tranquille, tu vois, et bref, il y avait, je crois qu'il y avait un petit, un petit rapprochement à un moment, bref, euh, et euh, il y avait, alors, <rire> moi, j'avais signé euh, Phantom Lord. <rire> <rire> Et genre, moi, en gros. Tu mon... veux dire aux gens ce qu'il avait ou je, je peux le dire si tu veux Ah, tu peux le dire, mais je vais, je vais donner un contexte avant. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que Phantom Land, <rire> euh, en gros, à l'époque, c'était, bah, je crois que c'était le numéro 1 sur Twitch. Oui. Euh, et en gros, euh, sur LoL, euh, des stats de, de fou, tu vois. Et euh, en gros, mon boss avait discuté avec son manager. Et en gros, mon boss m'a dit euh, j'ai discuté avec lui, euh, vas-y, close, close the deal. Fini. il m'a passé la, il m'a fait la passe dé, tu vois la passe décisive et je fais ok bah vas-y donc j'ai un peu discuté et donc j'ai finalisé les détails pour le signer et genre <rire> genre deux mois après <rire> ce que tu vas expliquer je pense je, te je connais l'histoire Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire, je pense même qu'en faire une vidéo 6 ou 7 ans après, ça serait super ouais. drôle parce que je suis sûr qu'il y, y en a des tonnes, vous êtes arrivé sur la un table, que vous ne connaissez pas. C'est une dinguerie son histoire. À l'époque sur Twitch, tu me corriges, es une bêtise d'accord mmh. À l'époque sur Twitch, il y a eu une méta à un moment, ça a été les sites qui permettaient de parier des skins CSGO. Tout à fait. Donc ça permettait de faire du gambling, il y avait des roulettes et tout machin, c'était vraiment super sophistiqué. Et donc les streamers, ils streamaient ça parce qu'ils pouvaient gagner des gros skins en mettant un peu des sous ou leur propre skin en jeu, des trucs comme ça et tout. Phantom Lord, c'était l'un d'eux, et il streamait et il touchait beaucoup de trucs, beaucoup de gros skins, vraiment très souvent. Ça donnait des vidéos avec des millions de vues, ça faisait des vues de fou, que ce soit sur son Twitch et tout ça, machin. Puis un jour, on s'est rendu compte que le site où il jouait, c'était lui le créateur. <rire> et donc, du coup, il avait joué sur les probabilités pour se donner une chance plus grosse de pouvoir hit des plus gros skins. Et donc, du coup, de pouvoir avoir plus de contenu qui font des millions de vues. Et pourcentage, en fait. c'est les, les fameux messages pourcentage qu'il envoyait à son contact sur Skype, euh, qui était le dev. Et euh, quand on a appris ça, oh je oh j'ai pas passé une journée de fou. Hein. Ça a détruit sa carrière. Plus ou moins, je vous le dis, il a essayé de revenir une fois, mais ça n'a jamais marché, ouais, ouais. ça a détruit sa carrière. En vrai, il aurait pu, il aurait pu revenir et continuer, tu vois, et en vivre parce qu'il avait quand même un petit, une petite base qu'il suivait. Mais genre, bon, c'est ouais, quand on a appris ça, oh, j'étais là. Ah oh ouais, et du coup, bah, on a dû défaire tous les contrats quoi. Genre tous tout, bah, tout, tout les contrats ont été breach parce Bien que bah, tu sais, t'as toujours des clauses qui te protègent si jamais tu fais un truc illégal. Et du coup, on a tout défait. On avait un deal avec Intel et tout, enfin, c'était un, un enfer, un enfer. <rire> un enfer. Et, euh, et du coup, ouais, genre le, le, le plus gros gars que je signais, euh, s'avère être un escroc, tu vois. Et genre, je vois ça, je fais waouh. J'avais pas eu une vibe de ouf quand je l'avais rencontré en events. Et là, ça s'est confirmé. <rire> c'est pas... un truc de <rire> ouf. Franchement, le game, le game, euh, le game euh, CSGO, Influenceur CSGO, c'est spécial. Hein. Oui. j'ai fait beaucoup d'événements du coup liés à CS, euh, genre euh, quand j'étais en Allemagne. Euh, IOM Katowice, euh, uh, ESL One Cologne, tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup été à ces events. Et ouais, c'est t'as des, des petites vibes de mafia des fois. <rire> Vraiment. Des... Tu vois les mecs arriver en full Gucci qui sont en mode, euh, tu, tu sais pas d'où ils sortent. Ça parle de skin. Ça, ça parle d'argent constamment. Euh, les, les, les soirées G2A où, euh, où euh, tu, tu ne sais pas qui est payé pour être là et qui ne l'est pas. Euh, dans l'agente féminine, c'est C'est particulier. <rire> <rire> Très particulier euh, Franchement euh, Ouais Il y, y, y, y a eu un mood Chelou À un moment Autour de la scène CS Et ça m'a pas trop attiré Mais pour le taf Je devais y être Tu vois Mais ouais Mais ça m'a beaucoup appris De choses sur le milieu C'était ouais, trop intéressant C'est Trop sûr. intéressant Mais sûr. Euh, ouais Franchement euh, J'ai kiffé J'ai kiffé ESL Parce que ça m'a vraiment fait voir Les parties trop cool D'événements stylés Mais de ouf Avec des gens euh, Trop talentueux Qui bossent pour organiser des, des événements pareils Énormes Et la partie sombre <rire> parti bien chez tu vois. Mais euh, vraiment, euh, trop bonne expérience. Et, euh, et ouais, genre, euh, j'ai vraiment, gra... encore une fois, merci à Yob, hein, parce que franchement, c'est... Pass pas la passe des énormes. La passe des de fou, tu vois. Et en... vraiment, j'ai hésité, j'étais là, ok, soit je vais à Ashford pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire, le stream, mais dans ce cas, je crois qu'à l'époque, fallait genre céder ta chaîne YouTube, un Oui, c'est relou. Ils prenaient des revenus de ta chaîne YouTube et tout, c'était <coughs> vraiment un deal ignoble. Il y avait ça, et je crois que pendant tant d'années, tu étais stock, un truc... Enfin bref... J'étais en mode, non, mais ça, c'est à moi, ça. Vraiment... Je l'ai monté ça, en 2012 sur que... Guild Wars. Ça, j'ai travaillé fort, tu vois. J'ai pas envie de le laisser comme ça. Et il euh, y, y avait ça. Euh, et du côté du management, j'étais pas sûr si ça allait me convaincre, euh, si ça allait me correspondre. Et partir en expat à Cologne avec une expérience avec, genre, j'avais une équipe, euh, y avait, on était tous d'une nationalité différente trop intéressant genre euh, j'ai vraiment j'ai trop trop trop aimé euh. c'était bien la ville à Cologne en plus ouais. c'est belle ville Cologne moi j'aime bien l'Allemagne belle ville bon, franchement euh, très très cool euh, la, la, tu vois genre juste pour sortir la nightlife et tout c'était vraiment cool euh, et bah, avant Covid en tout cas c'était cool et euh, vraiment quand tu voulais sortir euh, c'était top vraiment c'était super en plus c'est une ville qui est vraiment ronde ouais. Genre et tu peux aller vraiment facilement partout le, le tram va partout c'est vraiment grand après, voilà, bon, c'est l'Allemagne, ça reste un peu austère quand même. C'est pas hyper, hyper beau. C'est même pas très beau, Cologne, globalement. Mais ouais, non, j'avais un petit appart de genre 22 je sais plus, ouais, 20 ou 30 mètres carrés avec une vue sur le dôme, sur la cathédrale. Ouais, ce que j'ai dit la première que tu vois en sortant de la gare. et eh ben j'avais une vue de ouf de mon appart, vraiment, c'était cool. Euh, mais, euh, mais par contre, ouais, en Allemagne, j'ai pris, pris 30 kilos. <rire> j'ai pris 30 kilos. Alors, quand il quand y a eu Overwatch, euh, genre en 2016, ouais. J'avais donc mon plein temps à ESL, les vidéos, j'avais pas de monteur, les streams, euh, une copine. Euh, voilà, ça, tout ça déjà. Ça, euh, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai failli, j'étais pas loin du burn-out. J'en ai ah parlé ça, dans, ma, ai, dans, ma, ai dans ma vidéo récente On va reparler de cette vidéo. J'étais pas loin du burn-out. Et, et genre, en fait, moi, ouais, quand je suis stressé, je compense en bouffant, tu vois. Et genre là, cette année, c'était vraiment... Donc ouais, niveau santé, c'était pas ouf. C'était pas dingue. Mais, euh, mais l'expérience juste sur la prise de maturité, c'était ouf. C'était trop bien. Et donc, du coup, comme on a dit, tu as commencé à faire des vidéos avant sur Overwatch. Donc tu t'es très bien placé. Il y avait des mecs dans le chat qui en parlaient, les overwatching, ouais. des trucs comme ça, les présentations de, de, de champions, des bien trucs sûr. et tout. Euh, au moment où sort le jeu, au moment où ta chaîne pop, euh, tout ça, au moment où tu commences le stream et ça commence à fonctionner, euh, c'était dur de garder un taf, non Bah, Moi, j'étais euh, euh, très, très, très... Euh je faisais gaffe tu vois, parce que bah, moi j'avais vu un peu des, des gens euh, genre avoir des carrières comme ça et, oui. et déjà tu sais je voyais des gens déjà qui avaient un pic et ensuite qui retombaient très très vite euh, depuis genre 2010 que je surveillais un peu le milieu et du coup je faisais gaffe et je me suis dit vas-y tu sais quoi je vais, je vais voir comment ça se passe. Alors évidemment en 2015 ça commençait parce que la bêta d'Overwatch c'était ouais. en 2015, c'était en fin, fin 2015 par là. Donc déjà j'ai vu que ça a très bien marché sur mon Twitch, j'étais là cool. J'ai réussi à sécuriser des sponsors genre Alienware en 2016. Et moi, ça m'a grave aidé euh, parce que bah, tu as, as un revenu stable, tu vois. Donc forcément, ça aide beaucoup. Oh oui, beaucoup moins de stress. 2016, donc je carbure <rire> pas loin du burn-out, mais je maintiens. Et du coup, là, fin 2016, je me dis, OK, bon, là, on va peut-être <rire> peut un peu euh, essayer de rééquilibrer les vannes parce que, bon, on est à 110% partout, c'est compliqué. Je vais manquer un peu de jus, là. Donc, euh, 2017, je suis passé à mi-temps euh, auprès de SL. Mon boss a été trop sympa, il a accepté. Et du coup, j'ai fait tout 2017 à mi-temps. Euh, je pouvais déjà en vivre hein, de, de, de YouTube et Twitch, euh, dès, en, en vrai, dès début 2016. Je pouvais techniquement en vivre. Mais je voulais vraiment être sûr que ce soit périn, tu vois, okay. ça, que ça dure. Que ça n'a pas été juste une <rire> surchauffe liée aux six premières semaines du jeu, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, parce que tu sais, en vrai, oui, OK, c'est un nouveau jeu Overwatch qui sort, c'est bizarre. Donc, OK, tu as, as quand même une base solide. À l'époque, c'était une base solide. <rire> À l'époque, c'était une base. Tout du moins à l'époque. À l'époque, <rire> c'était une base ultra solide. Enfin, je veux dire, la sortie de Ouroch, c'était la hype de fou. Euh, mais je me disais, on ne sait jamais. Ça se trouve, le jeu, bah, il va juste faire, euh, il va faire un soufflé, tu vois. Mais euh, bah, il se trouve qu'il a, il a réussi à pas faire un soufflé trop vite. <rire> on va dire ça. En vrai, en vrai, ça va. Il a quand même ça va. un petit peu. Non, en réalité, ça va. Je veux dire, il a, il a quand même une bonne communauté encore aujourd'hui. Mais, mais il, a, il a quand même pris cher sur la hype. Quoi. Mais en dehors de ça, euh, parce que c'est vrai que je t'ai parlé de, de SL, mais on a parlé de quand tu faisais des vidéos avant. Final, quand sort le jeu, ouais, quoi, grand kiff, ah ouais, non, bien sûr, toutes tes attentes, ouais, ouais, toutes mes attentes sont confirmées. Moi, la première fois que j'ai joué au jeu, c'était à la Road to BlizzCon à Prague en 2015, et direct, j'ai eu des bons feelings, tu vois. Je savais que ça me plairait. Gamescom aussi, j'y ai rejoué, où j'ai croisé Jeff Kaplan aussi, c'était marrant, qui est trop accessible, trop marrant. Genre, Jeff Kaplan, tu te dis, bon, bah, c'est un des. C'est un des top execs de chez Blizzard, un des top devs de chez Blizzard. Le mec, bon, il te parle en event, mais il te dit rien, tu vois. Mais non, trop accessible, trop gentil. Super bon contact avec Jeff Kaplan qui répond aux mails en plus. Tu sais genre, je lui envoie un mail, il répond en mode oh, trop bonne idée, merci. Magnifique. Euh, on va voir, ouf. Mais euh, ouais, non, le jeu, il sort et je suis en mode, j'aime trop. Genre, je, je kiffe. Je retrouve des vibes de, de, de, fast, de fast FPS qui m'ont vraiment, vraiment fait kiffer. Donc ouais. Moi, j'ai kiffé Overwatch aussi à sa sortie. J'ai Winston. Oh ouais. Bon, ouais. Oh ouais, Winston. Oh, ouais mec. Oh putain. <rire> le Aim God. J'ai joué Winston et je jouais euh, le Sniper, là, je pour Ah moi, bah, moi. ouais, ouais. Bon, le Aim God, vraiment, là, par contre. Ah oui, de... oui, oui, Fatale, oui. Ouais. Ah, fatal. Eh, franchement, c'était la folie. Ah ouais Moi, je me rappelle avec mes potes, quand l'ai sorti, c'était une révolution. J'ai ah, ouais. adoré. Vraiment. Allez, vas-y. L'ambiance était folle. On va vanner Overwatch après, y a pas de soucis. Bien sûr, bien sûr. Bien Mais sûr. franchement, au moment de sa sortie, les feels, c'était trop bien. Ouais. J'ai adoré. Et puis, tu sais, l'effervescence qu'il y avait autour, en mode tout le monde découvre, tout le monde se lance. C'est un, un peu le côté nouvel eldorado, sais genre en mode tout le monde part, euh, tout le monde part pour, pour tryhard, pour être le meilleur et t'as et, et tes strats qui naissent, tout ça. Et genre, ouais, les débuts, les débuts de Overwatch, c'était incroyable. Feeling de hype fou quoi, tu sais, personne critiquait le jeu, tout le monde était trop content. Ah, c'était novateur. Tout le monde et... avait hâte de la suite. Ouais, tu devais ramener la caisse, <coughs> là je sais pas où, euh, un autre point. Le payload. Ouais, le payload et le tout. Ah c'était ouf. Tu rageais quand t'entendais l'ultime euh, <rire> à c'était la folie, ça. L'ultime Genji, après. Ouais ouais ouais, <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Le Genji. Putain, c'était bien, sérieux. Ouais, la sortie du jeu était ouf. Hein. On va voir peut-être que ça va raviver avec la sortie de Overwatch 2. Mais qu'est-ce qui a commencé, d'après toi, à poser un peu problème dessus Surtout quand on se rappelle, à l'époque, comme t'as dit, la hype, les annonces en grande pompe, l'Overwatch League et tout. C'est vraiment que ça allait tout balayer sur son passage. Et ça l'a fait pendant un certain ouais. temps. Ouais. Non, mais euh, je veux dire, ça... Il y a, en fait, moi, je dirais, la hype, elle a été ouf jusqu'à... Genre, il y a eu l'ARG euh, Sombra. Tu sais, quand ils ont teased Sombra et qu'ils faisaient des, une sorte d'un jeu, un jeu de piste mm. avec des, des, des, des enquêtes à faire pour essayer de, de savoir quel était le prochain héros. Et euh, tu avais vraiment un ARG dans, dans, dans tout ce que Blizzard postait. C'était trop bien. Il y avait une hype de ouf. Et... Je sais pas, mec, Genre, c'est compliqué d'expliquer de, euh, qu'est-ce qui a fait que... Ouais, plus ou moins, si tu devais citer quelques facteurs, ou même si t'as pas les facteurs qui expliquent pour toi en général, quels sont les facteurs qui, à ton sens, ont commencé à peut-être euh, niveler ton intérêt Moi, ouais, je pense que c'était le manque de contenu euh, régulier. Je pense que, tu sais, c'était le côté... Euh, il se passe trop de temps entre les sorties de nouveaux contenus, euh, l'équilibrage du jeu qui est genre... Enfin, trop dur. Ouais. Ils ont pas assez de leviers d'équilibrage. Tu vois, genre, LOL, t'as... Les stades des champions, mmh. t'as les stades des items, t'as la jungle, t'as plein de trucs que tu peux ouais. changer pour encore, équilibrer pas le pas jeu. Oui, ouais, c'est pas parfait, mais oui, il y a plein de choses. Bien sûr, c'est pas parfait, mais c'est quand même autre chose qu'Overwatch, tu vois. Overwatch, c'est genre, tu changes les stades des héros, quoi. Et le moindre truc que tu bouges, ça a un effet domino de ouf, en fait. Et t'as pas assez ouais. de levier. Moi, pour moi, ça a été ça le vrai problème pour l'équilibrage d'Overwatch, c'est que t'as pas assez de levier pour équilibrer le jeu proprement. Parce que dès que tu bouges un truc, c'est énorme ce que ah, tu bouges. Le tu rajoutes deux secondes sur un cooldown d'escape d'un des personnages. Bah, direct, ça impacte la capacité à chase des autres personnages sur lui. Euh, ça, ça, ça, ça impacte sa puissance par rapport à d'autres persos qui étaient bien avant. Et, et tu... Mec, en vrai, on, a, on, on peut critiquer Blizzard. Mais franchement, l'équilibrage de à mon est, avis, est dur. Casse-tête. <rire> énorme casse-tête, tu vois. Parce que bah, t'as t'as peu d'angle d'attaque pour changer les choses et équilibrer le jeu. Maintenant, je pense aussi que le jeu manquait, pro... manquait probablement de profondeur. Ok. Genre là où justement à LOL avec l'itemisation, les levels et tout, t'as une certaine profondeur, tu peux build des persos différents. Overwatch, t'as pas de build, tu as ton perso, t'as juste un ulti qui se charge, le rythme est soutenu. Et du coup, tu as ce côté où le match commence et c'est genre, ça, ça, ça, ça s'enchaîne constamment, constamment. Il n'y a pas de, il a, a pas une musique dans la game. C'est genre, ça s'enchaîne constamment et c'est juste des teamfights qui s'enchaînent. Et, et du coup, je pense que ça manquait un peu de profondeur aussi potentiellement pour accrocher ouais, sur le long terme. je vois l'idée, je vois l'idée. Mais indépendamment de ça, je pense qu'ils n'ont ils ont pas été aussi malins que Riot sur les trucs qui se passaient autour de leur jeu, faire monter la hype pour certains trucs, tu vois. Genre, par exemple, la World Cup, la World Cup, c'était une hype de ouf et ça aurait pu être encore plus. Genre la World Cup Overwatch, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable la hype. C'était, je crois, un des premiers gros majeurs e-sports qui faisaient un truc de pays. Quoi. Ouais, et c'était trop bien. Genre, euh, bon, la première édition, on va dire que c'était... Il euh, y a eu des bars. Il hein. <rire> y a eu des quand t'as pas présence dans l'équipe. Euh, puisque c'était l'angle d'attaque de Blizzard, c'était de faire un truc un peu mi-communautaire, mi-pro, où on inclut des influenceurs pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent suivre. Et on inclut des pros, tu vois. En gros, ouais, leur idée, c'était ça. C'est un peu pété. Mais non, mais c'est pété dans le sens où, bah oui. En fait, en vrai, dans l'idée, oui, ça, ça ramène du monde, mais c'est tellement pas équilibré. Enfin, genre, on arrive en, en France, on, on est avec Mikalo, euh, en influenceur français, et genre, en face, t'as la Suède, qui sont fous joueurs pros, ils ont pas un seul influenceur. Et es là. Ouais, c'est pas marrant. Ouais, <rire> non, c'est pas marrant. C'est pas marrant, enfin, tu vois. Et on a eu trop de chance. En vrai, on a eu, on a eu le, le parcours parfait pour des pays les plus faibles pour arriver jusque, jusque sur scène, tu vois. Mais, euh, mais euh, on devait tellement pas arriver là, normalement on devait juste faire rétamer depuis chez nous et jamais aller à la BlizzCon tu vois, on a eu beaucoup de chance. Mais au final c'est beau, on a réussi à y aller tu vois, mais, mais genre ouais, leur format de base, je comprends l'idée tu vois, mais non c'était pas équilibré du tout. Donc bon, après c'est mieux tu vois comment ils l'ont orienté ouais, après. Je me rappelle euh, avec le 6. Euh, avec le 6, c'était incroyable, Une initiative de trauma qui a été folle et qui a qui a, qui a été trop trop euh, vraiment hypé de fou tu vois vraiment c'était trop bien moi en fait tout le monde postait ouais ça a vraiment suscité un intérêt de baiser bah ouais bah, de toute façon, mais bon, on l'a bien vu jusqu'à récemment, dès que, dès, que tu, dès que tu fais appel aux Français euh, pour défendre le pays, ah. <rire> ça y va, tu vois. Et euh, bien sûr, euh, avec le 6, c'était incroyable. Mais tu vois, moi, je pense que Blizzard, ils ont, ils ont manqué trop d'opportunités pour jouer autour de ce côté événementiel, monter la hype. Quand tu compares à Riot, genre Riot, ils ont, ils ont tellement plus de... Je sais pas, ils activent tellement plus de leviers pour susciter la hype autour de leurs événements. Et ouais, Blizzard, ils n'ont pas été assez ambitieux là-dessus, tu vois, je, je pense. Et ils ont trop ils ont trop voulu être... Euh, ouais non mais on va faire l'Overwatch League la World Cup c'est bien mais on va faire l'Overwatch League on va être comme, le, comme les vrais sports traditionnels et ils se sont vraiment engouffrés là-dedans et c'est trop dommage parce que du coup ben, ok c'est un format américain mais, mais vous, vous, vous n'êtes pas un sport traditionnel c'est différent tu vois bien sûr et je sais pas, ils ont, ils ont joué leur coup différemment et malheureusement ça a tué un en peu. En plus, c'était avant la méta Fortnite qui est arrivée ouais. en 2018-2019 qui consistait à overload euh, les nouvelles sorties, ouais, les contenus le contenu. avec le Crunch et Tellement tout. contenus, bien, de contenu, bien sûr. Vraiment, moi je me rappelle à cette époque-là, <rire> et Call of Duty avait les mêmes mots que Overwatch et bien d'autres jeux avaient également ces mots-là. Je me rappelle, j'étais un peu jaloux des créateurs ah de contenu ouais. Fortnite. J'étais là, attends, mais c'est magnifique. Ouais, un clair. créateur de contenu Fortnite, toutes les deux semaines, t'as un truc à présenter. C'est ça, ça, Une grenade, une arme, un changement sur la map, un truc. Moi, j'étais là sur Call of Duty, allô Ils sortaient le jeu, quatre mois plus tard, il y avait… Euh... Ah, c'était pire qu'Overwatch. C'était ouais. terrible J'avoue. J'étais jaloux. Ouais, tu m'étonnes. Bah, nous, c'était pareil. Sur Overwatch, on se disait, bah ouais, regardez Fortnite, puis nous, pendant ce temps, on a quoi Une nouvelle map. Super. Et ouais, man manque de nouveaux contenus qui sortaient. Et puis, et puis, ouais, Blizzard qui était, je pense, pas assez ambitieux aussi, tu vois. Genre sur, sur ce qui se passait autour de leur jeu. Et aussi, à, à, être trop, à trop contrôler les compètes, tu vois. Genre les, les compètes amateurs, ouais. euh, à, tr à trop être pénible. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de scène. Mais ouais, laissez, laissez votre jeu jouer, les mecs. Tu vois. Laissez votre jeu vivre avec une scène... Euh, tu sais, ils parlent de grassroots, activation, en mode, oui, euh, avec le circuit, la fameuse vidéo où ils parlent de l'Overwatch League en mode euh, tu deviens bon en ranked, ensuite t'as les Contenders, ensuite t'as l'Overwatch League et leur système, il était... Il avait beaucoup, beaucoup de défauts, tu vois. Alors que juste laisse, laisse tes acteurs de communauté ouais. créer le truc et ça se forme naturellement et voilà, tu vois. Encourage-le plutôt que de le bloquer. Moi, je me rappelle à l'époque, Riskin qui était joueur pro sur code, il s'était mis sur Overwatch et ils étaient à bout de camp à Berlin et il y avait Vitality qui avait une line-up Overwatch. Avant Overwatch League, hein, je te parle. Ah ouais, ouais. Et ils avaient une line-up qui était pas mal, ils scrimaient, ils jouaient et tout, machin, nana. Nan. Puis au final, ça n'a jamais rien donné. Ah mais moi, j'ai eu des discussions avec plein de gens du milieu qui ont voulu faire une line-up Overwatch. Et ils étaient tous en mode, mais on ne comprend pas Blizzard. Et, et du coup, ils arrêtent. Avec le prix d'entrée, quoi. Mais ils oh mais oui, alors oh là... Non. <rire> non, mais on va rester sur des... On va pas s'énerver. <rire> on va pas s'énerver. Non, mais enfin ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un truc à jouer. Après, le jeu avait clairement. Le jeu avait ses défauts, tu vois. Mais euh, c'est clair que sur la gestion de l'e-sport, bon, Blizzard. Euh... Blizzard ne sont, sont pas exemplaires. En parallèle de ça, tu nous l'as dit, tu as commencé le stream et tout, tu as fait plein de trucs. Mais à ce moment-là, tu étais, étais encore beaucoup monsieur Overwatch pendant plusieurs années. Tu as vécu ouais. Overwatch, tu as respiré Overwatch, tu as ah, vlogué clair. aussi Overwatch à des moments, sur des événements, des trucs comme ça. Ouh. Ça m'a bien fait voyager Overwatch, ouais. T'es allé où J'ai fait, la... fait Séoul, grâce à Overwatch. Ouais. J'ai fait Brooklyn. Stylé. J'ai fait, euh, bah, fait bah, du coup Prague. J'ai fait pas mal de pays grâce à Overwatch. Et oui, oui, oui c'était vraiment que ça, tu vois. C'est génial quand ça marche. mais quand tu commences à un peu en avoir marre, c'est compliqué, tu vois. C'est ce que j'ai vu, parce que ce que j'allais dire, genre à partir d'un peu début 2020. Même avant, ouais. Même déjà un petit peu avant, ouais. mais sûr, ça a été, je trouve, marqué. Il y a eu le vrai tournant, de... ouais. En vrai, c'est compliqué parce que genre vers 2018, 2019, quand j'étais à Montpellier, genre, tu sais, le stream snipe, tout ça <rire> À voilà, la longue, c'est... C'est Tu sais, quand on main jeu, tu sais que... En fait, le, com... le truc compliqué avec Overwatch, c'est genre, je, je lançais des soirées euh, ranked, tu vois, où je, bah, je grind, tu vois. Et ma soirée de stream, je la finissais. Et bah, selon les games que j'ai eu, c'était plus ou moins un bon stream, tu vois. Et ça, c'est terrible de dépendre de bonnes games pour ouais. dire que tu as fait un bon stream ou pas. Parce que si tu enchaînes les loses et que juste bah, tu te fais pourrir des games par des stream snipers... C'est dur de garder le sourire, tu vois. Non, c'est tu rage et l'esprit est, est désagréable. Je Parce pas. que les gens te voient aller pendant 2, 3 euh, deux, deux, heures, c'est horrible. Mais même pas. Tu vois, moi, je me contrôlais beaucoup et encore au début. Au début, j'ai vraiment franchement. Overwatch, ça m'a, ça m'a, ça m'a donné la patience d'un moine bouddhiste. Hein. Après, <rire> non, mais vraiment, t'es obligé, t'es obligé. Ça en fout, tu vois, genre tous tes efforts et tu tombes avec des gens qui veulent pas travailler en équipe. Et bon, tu connais, je, je, je, je t'apprends rien, tu vois, les gens en équipe. Les joueurs en équipe en solo queue, c'est à se taper la tête contre les murs. Et, et ouais, j'en étais là. Des fois, je me disais, mais je finissais mon stream mais j'étais vénère, tu vois. J'étais là, mais pourquoi je fais ça, tu vois je, je me disais, mais là, je suis pas heureux, quoi. J'aime ai, le jeu, mais j'arrive pas à m'amuser parce que je me fais pourrir les games ou parce que juste, je, je m'énerve trop. Attends, encore des trois trucs fun avec des low clear. Ouais, bien sûr. <rire> ah bah, avec le clear, on s'est bien amusé ouais, sur Overwatch, ouais, ouais, c'est clair. Hein. Ah, lui, euh, le clear, c'était. Ouais, lui, c'était. Euh, <rire> Euh, Locke, il s'est lâché. Hein. Ouais, c'est bah, la rencontre de fou aussi, hein, Locke, sur Overwatch. Euh... Locke, bah, c'est quand je travaillais sur l'USL, il, a... il était sur Battlefield, lui, il faisait des Frag Movie Les bonnes vieilles Frag movies. Il faisait des Frag Movie ultra quali. Parce que Locke, c'est un tas de bons monteurs. Genre, il est, chaud de... il est chaud sur le montage, Locke, vraiment. Et quand j'ai découvert ces vidéos, je me suis dit, bah, tu sais, moi, j'étais je... en quête de nouveaux membres du network et euh, j'ai vu les vidéos de Locke, j'étais là, oh, ce serait trop bien. Et même à l'époque, je m'étais dit, je pourrais même lui confier, confier des projets euh, ouais. de Frag Movie Overwatch. Ouais. Bon, <rire> il allait faire autre chose de poteau. <rire> clairement, clairement. Mais tu sais, je m'étais dit ça, tu vois. Et, et c'était Mana Berry, un ami compositeur, euh, pareil que j'avais rencontré à, à Prague, pour, bah, pour Overwatch aussi, qui était le pote de Locke à la base. Ils faisaient du BF ensemble. Et Mana me l'a présenté parce que Locke, lui, il demandait la, la certif. Enfin, il demandait le partena partenariat Twitch. Et il s'était fait refuser, je ne sais pas combien de fois. Oh la mort. Il devenait ouf. Et moi, j'arrive avec Mana et je lui bon, nous, on peut te créer une... En fait, nous, on avait un cheat code chez ESL. On pouvait créer des chaînes partenaires direct. Et vous vous rendez compte du pouvoir qu'avait le monsieur <rire> Et du coup, on avait plusieurs créateurs de contenu comme ça, on a fait rentrer dans le network, donc on peut, on peut, on peut s'arranger. <rire> ouais, vous, vous voyez ce petit badge <rire> Et vraiment, on pouvait créer des chaînes partenaires direct tu vois. Et donc ça, c'était un énorme argument. Et Locke, il était sur le point de raccrocher. Et il était en mode, j'en ai marre, j'arrête, tu vois, je vais me consacrer, consacrer à autre chose. Et Mana vient le voir en lui disant bah il y a une opportunité tu vois et du coup on lui a chopé on lui a créé sa chaîne partenaire comme ça et, et il s'est remis sur Overwatch. Et on a joué ensemble beaucoup et, et, et, et j'ai découvert le monstre. Vous avez de bons <rire> duos, des bonnes vidéos, des ouais, bonnes trucs. Ouais, quand même. Ouais, on a, eu, on a eu des bonnes vidéos, on s'est bien marré clairement. Ouais, mais, mais en vrai, on, on se marre toujours avec Locke, tu vois. Même aujourd'hui, c'est pareil. C est, c est... Ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment deux personnalités, mais opposées en stream. Enfin, on, on est Toi, est... <rire> tu, tu sais es lui, pas... les cocaïnés, donc... Euh... <rire> Alors qu'il prend air. Il prend air du tout, vraiment. Est... Il est hyper sain. Et juste, on est aux opposés complets. Mais, euh, mais on s'entend trop bien. Genre, euh, c'est mon bro, tu vois. Et, et c'est resté. Et ouais, Locke, euh, je l'ai vraiment vu changer sur Overwatch. Et, et vraiment... Euh c'est devenu hyper lock. Genre euh, au début c'était super lock et il est parti dans tous les extrêmes. Tu sais le, le prisme que as oui. de, de, de personnage. Bah lui c'est... <rire> ça s'est pas... distendu total. <rire> <'est> genre... Pas... <rire> et genre voilà il s'est épanoui comme ça, tu vois. Et c'est mmh. cool. Et aujourd'hui ouais, c'est oui. trop bien pour lui, ça marche super bien. Mais d'ailleurs ce que j'allais dire, du coup à partir de 2019, 2020, tu lâches progressivement le jeu et ton contenu s'élargit à nouveau, mmh. comme on pouvait le voir et on l'a vu un petit peu plus tôt, avec notamment pas mal de multi-gaming comme à tes débuts. Et aussi beaucoup d'activités en groupe avec d'autres streamers, du CFT, des jeux, des, bah des jeux, ouais. Ouais, ouais c'est vrai que c'est des, des trucs. Ouais bah ouais ouais, euh, le premier premier The Event je crois que c'était 2017, donc euh, c'est euh, pour le coup Adrien euh, m'a invité tôt, j'étais dans celui qui était dans le garage là, euh, et, et euh, ouais The Event ça arrivait assez vite. En, en fait il y a eu un, progressivement tu vois, j'ai un peu fait d'autres jeux, euh, mais, mais c'est pas facile parce que comme je t'ai dit j'aime plein de types de jeux ouais. et euh, quand, je, quand je faisais du Overwatch et je dis bon demain on fait du Total War. <rire> Les viewers, il y a un sas de décompression les à viewers... passer. Il y a un sas de décompression à passer. Ah, il y, a, il y a plusieurs paliers à prendre, tu vois. Ils arrivent, ils sont en mode, euh, comment Le jour qu'ils arrivent sur le stream, ils voient une map énorme avec un rythme à deux à l'heure et des discussions de trucs de heroic fantasy. Qu'est-ce que quoi Donc forcément, c'était compliqué. Alors, en même temps, ai, ouais, ai, je, bon, voilà, je, les, je leur ai proposé des, des transitions un peu vénères. Mais tu vois, peu à peu, je faisais d'autres jeux, j'essayais d'autres trucs. Euh, parce que j'avais envie de faire autre chose, tu vois. Et ça faisait vraiment du bien de faire autre chose, quoi. Parce que vraiment, euh, j'ai eu, bah, eu le sentiment au bout d'un moment que j'avais un peu fait le tour, quoi. Tu sais, ouais, ouais. quand t'as poncé un jeu en ranked, t'as fait des émissions. J'avais des émissions avec des pros où on analysait des VOD de viewers pour les aider à s'améliorer. Quand t'as fait autant de formats. Ouais, t'as poussé le truc. Ouais. Mais en fait, tu l'as suriné. Euh, j'ai casté, casté, casté les Overwatch League, les finales, je suis allé aux events. Ouais. Voilà. J'avais fait... vraiment l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. Et je me disais, bon, maintenant, j'aimerais bien jouer à d'autres trucs, tu vois, et m'amuser sans être tributaire de bonne game, tu vois. De faire un bon stream en me disant juste je joue à un jeu et c'est un bon stream. Et pas juste euh, j'espère que je vais avoir des bonnes ranked, tu vois. Ça, c'était euh, vraiment le truc où je voulais sortir de ça. T'avais pas une petite peur justement d'arrêter de monsieur Overwatch à « Oh, en faites les amis, vous m'avez peut-être connu sur Overwatch, mais je fais aussi plein d'autres trucs. » Ouais. Plein de trucs. Bah si, forcément, tu vois. Et il y a un peu ce côté où tu perds, un... tu perds ton edge, ton, ton côté euh... « Ouais, bah, je, suis, je, je suis le boss sur Overwatch, ouais, entre ouais. guillemets. » Et d'un coup, t'es... Non, là maintenant, t'es yet another multigaming streamer, tu vois. Mais en, en réalité, tu t'en fous de ça. Enfin, genre, moi, c'est sûr, tu, tu y penses au début et tu dis bah non, mais en fait, le plus important, c'est que je me tape des barres sur mon stream et que je sois heureuse sur ce que je fais. Que ce soit agréable à mais voir ouais, et à regarder. Ouais. Parce que ça, ça se voit. Et en fait, je me disais, mais c'est genre, euh, des fois, je faisais des streams où genre, je passais un stream de, de merde parce que je fais torpiller mes games en boucle. Et je vois le compteur viewer qui bouge pas, tu vois. Et je me disais, mais je comprends pas. Pourquoi les gens regardent ça, quoi Genre, moi, je ne regarderais pas ça. Un mec qui, qui subit ses games et genre, tu le vois bien, il, il s'emmerde. C'est compliqué, tu vois, à suivre. Pourquoi tu, pourquoi tu peux regarder ça Et du coup, je me suis dit, bah en fait, tant pis. Je vais faire de plus en plus de jeux différents. où là, je m'amuse et je passe un bon moment et ça finira par suivre, tu vois. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours dit, si j'aime trop un truc, ça se voit et ça plaît aux gens. Mais, mais la toujours preuve, ça a ça. réussi. Ça, ça a mis du temps par contre, hein. Genre, ça a mis du temps à transitionner. Mais le truc qui m'a vraiment aidé de ouf, et c'est marrant parce que c'est un peu un concours de circonstances, c'est il euh, y a eu la sortie de la série The Witcher euh, sur Netflix, et en fait, la, donc la saison 1. Et quand elle est sortie, bah, moi, j'avais jamais fini The Witcher 3. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je, je vais faire un. Tu sais quoi, j'étais en break chez mes parents et tout, et je, je faisais un peu le, le, le bilan de l'année, okay. où je faisais encore beaucoup de Overwatch. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais reprendre l'année et en fait je vais pas toucher Overwatch, je vais faire un let's play complet The Witcher 3. Et je vais assumer le fait que, bah ouais je reprends mais je touche pas Overwatch, j'ai pas envie, euh, juste là je vais faire The Witcher 3, je le fais en entier. Et en fait la, la série a tellement monté la hype de ouf sur le jeu, il y a plein de gens qui se sont remis à y jouer, tu vois, plein de gens qui se sont intéressés à la licence, bah ben, en fait mon stream a cartonné de fou <rire> sur The Witcher 3 quand je suis revenu, plein de gens ont découvert mon contenu, il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui m'ont suivi, euh, et ça je crois que c'était janvier 2020, ouais. si je ne m'abuse. Peut-être un an avant, je sais plus. Il y en a pas qui avec. disent meilleur let's play. Et, et j'ai lancé ça et il euh, y a plein de gens qui m'ont rejoint. Et en fait, ça m'a tellement euh, apporté beaucoup de personnes qui ont découvert la chaîne que derrière, j'ai pu enchaîner avec plein de jeux différents et pas du tout toucher à Overwatch sans que nécessairement mes stats soient mauvaises. Ouais. Au contraire, j'avais plus de monde qu'avant. Magnifique. Et j'étais trop heureux, je me disais, ça, ça y est, je peux enfin m'épanouir et faire ce que je veux, ce que j'aime en termes de jeu sur Twitch et, et kiffer. Ouais, C'est ce qu'ils disent, janvier 2020, c'était une dinguerie et, et tout. Ouais, dans le chat, là, ils témoignent, là, ils sont vraiment... Meilleur, en... Meilleure décision, vraiment, c'était mon meilleur début. Enfin, vraiment, j'ai réussi à vraiment réellement sortir à ce moment-là de voir Match, tu vois. C'est trop beau. Alors, en plus, avec la petite, le petit flow à la Gérald sûr, de Rive, peu... ça m'a aidé. Mais après, le jeu m'a aidé, entre guillemets. Parce que ben, le jeu était tellement dead, il n'y avait tellement pas de contenu avec leur annonce Overwatch 2 qui a fait qu'ils ont cut tout le contenu sur euh, le 1. Sur le 1 ben, en fait, les gens eux-mêmes étaient en mode Mais mec, tu as raison, parce qu'il ne se passe rien sur le jeu. Donc, euh, ouais, fais-le qu'il qu café et on jeux. va te suivre. Donc, euh, tu vois, ça aurait été plus compliqué si le jeu était encore très, très euh, mis à jour avec beaucoup de contenu et juste, moi, je m'en vais parce que j'en ai marre. Non, j'en avais marre et tout le monde aussi en avait marre globalement. Quoi. Trop bien. Donc, ça a aidé. Tu avais <rire> eu en plus à cette époque-là de 2020 la chance de jouer au fameux. Project A yeah. et qui est valorant avant ouais. de le lâcher un peu après comment ça car un peu tryhard ouais, Deux heures après tu, tu, tu, est-ce que tu penses que deux heures après tu penses que le jeu commence à aller un peu dans le bon sens et est-ce que le fait de tryhard un truc massivement c'est encore ton délire en fait Valorant c'est le cas du c'est le cas ça, en fait Valorant ça aurait très bien pu se passer comme ça sur Overwatch pour moi si le gameplay d'Overwatch m'avait pas, con, pas convenu dans le sens où quand Valorant a été annoncé, j'étais en mode let's go. Je vais, en fait, je voyais qu'Overwatch était en train de tomber et je me disais vas-y Valorant c'est quoi ça transition naturelle naturel, naturel, ouais. naturel. c'est un FPS c'est fait par Riot il gère trop l'e-sport, ça va être super je me suis dit vas-y j'ai un coup à jouer tu vois de transition et là euh, bah ouais je joue au jeu à Dublin avec Zera et bah je, je, je déclame cette fameuse phrase stressée quand même <rire> Après il y a la... les émotes, c'est très Après, CS <rire> Après la première game où genre, je suis en bas du classement parce que je suis une, je suis une bille à CS, je suis nul à CS, je n'ai jamais joué à CS beaucoup, vraiment. moi Mon truc, c'est les fast FPS, arena shooter, c'est pas du tout les tacticals Et du coup, genre, je suis nul. Je vois que Zera s'en sort très bien parce qu'il bon, euh, a l'habitude et genre je me retourne vers ça je fais stressé quand même et vraiment et à ce moment-là en fait je me rends pas je me rends pas compte mais c'est mort <rire> ça va pas le faire. ça va pas le faire du tout je suis pas équipé pour jouer le à ce jeu le mec a une lecture de beat <rire> je suis pas équipé je peux pas jouer à ce jeu c'est pas possible je m'amuse pas tu vois genre je peux pas marcher pendant trois ans dans un couloir pour me faire des cal OS. Je... non ça me rend ouf tu vois moi j'ai besoin de voler je suis un oiseau tu vois j'ai je... besoin de liberté et je pouvais pas sur ce jeu vraiment et quand le jeu est sorti en bêta alors là les scores d'audience cétait débile parce que tu pouvais Dropper ouais. des clés bêta euh, sur une sélection de, de, de gens qui étaient dans le programme. Et bah, euh, moi, forcément, du coup, je me suis. Je me... En fait, je voulais aimer ce jeu. Ouais. Donc, tu as essayé d'apprendre à l'aimer. Ouais. Je voulais l'aimer. Je me suis même entouré de, de, de, bah, de potes, genre Jeff Ougnounianier, euh, euh, qui est un youtubeur ouais, CS. Je le connais, je le connais, j'aime beaucoup et, ce et, et, et qui est trop cool, tu vois. Il m'a coaché, tout ça. Au bout d'une semaine, j'ai fait, j'arrête. <rire> Au bout d'une semaine à stream tous les jours, j'ai fait, vous savez quoi, j'arrête, je. Non, non, j'arrête de forcer, c'est pas mon truc. Mais c'est bien, tu t'es pas menti à toi-même. Ouais, bon après, ça j'avais fait des bonnes stats pendant une semaine, tu vois, c'était cool. <rire> mais, mais, genre. Mais je pouvais pas, tu vois. Je me disais, non, non, j'y arrive pas. Genre, je peux... ça me stressait, je me sentais mal de jouer au jeu. Je. Au Dès que je mourais dans ce jeu, une partie de mon âme se brisait. <rire> Vraiment, je te dis, c'était terrible. Ah, mais tu le prenais à cœur de ouf Ah ouais, ouais, ouais. Bah moi, euh, pour moi, il faut que tu prennes à cœur le truc, sinon ça se voit que tu t'en fous, quoi. Oh, le bordel Et, et en fait, justement, je, ça m'apportait plus de frustration qu'autre chose, et du coup, j'ai fait « Vas-y, tu sais quoi je... ?» Salut deux, Et deux ans après, je pense que le jeu, il a pris la bonne direction. Là. Maintenant, on commence à voir euh, des Worlds, beaucoup de Valorant machin, même en France, il y a Zera qui porte le truc un petit peu, ouais. la team de Gibbs, enfin... Euh, bon, on compris je, je te cache pas que je suis absolument pas okay. la scène, okay. vraiment parce qu'en fait je préfère regarder du CS, euh, si, si j'ai le choix entre, les deux. Euh, ouais, je trouve que c'est plus clair à regarder euh, mais, mais euh, donc je dirais que en fait le jeu a l'air de bien se porter hein. non, en termes de stats, il a l'air solide hein, en ouais. France, il est dans le top Twitch ouais, J'ai l'impression que tu vois deux ans après ça commence enfin à prendre ouais. sens et ça dépasse le, la hype et tout. Mais en France euh, pas ouf. À part Zera qui ouais. porte le truc, il euh, y a Gips aussi qui stream beaucoup mais j'ai pas l'impression que les stats soient folles en France quoi donc euh, tu sais c'est un peu comme Dota où euh, en France c'est genre euh, oui c'est les poubelles euh, on, salue la, on, on salue les bros qui font du Dota mais c'est compliqué en France tu vois et j'ai l'impression que Valorant aussi en France ça bon c'est pas au niveau de Dota clairement mais, mais ça galère un peu quoi et encore aujourd'hui bon il y a Zera qui aide et, et Gilles et, et quelques, quelques acteurs, notamment du côté du cast, je sais qu'un PV font tout le cover de, de, de, des compétitions, ils font un bon taf. Mais euh, je ne sais pas, je ne suis pas assez honnêtement okay. le jeu pour te dire si réellement je trouve qu'il va dans le bon sens ou ouais, quoi. Ouais, mais En tout cas, l'international, ça a l'air d'être top pour Riot. Hein, quand je vois les chiffres, ça a l'air bien. Euh, comme ils le disent dans le chat, il euh, y a eu des leaks pour la casser. Euh, bon, Je pense que ça risquera peut-être un ah. petit peu... Euh aider tout ceci. Euh, un truc trop cool en plus pour un petit peu parler, euh, donc pour un peu finir au niveau de ta progression, où ouais, est-ce qu'on en est Parce qu'on était à 2020 euh, comme ça. Après, je te pose dans euh, bon, 45 minutes du popcorn. Donc euh, on va <rire> je vais accélérer un petit peu, mais euh, gentiment. Euh, depuis, t'as continué le multigaming, etc. Et t'as surtout commencé plein de trucs, des projets JDR, Table Quest et tout. C'est quoi un peu le but C'est quoi le bail Où est-ce que vous voulez mener le truc Parce que ça marche juste super bien. Ouais. Des fois, j'arrive sur Twitch, je me balade des je vois des trucs, putain, 12 000 viewers et tout. Bon, après, moi, je vois titre perso, je regarde pas de ouf. vraiment de curiosité. Mais franchement, ça a l'air de bien fonctionner et t'as l'air de te régaler. Ouais, bah là, c'est... Euh... Alors, on a, on a fait pas mal de Age of euh, en cast avec euh, Zera et euh, on a fait un event en studio avec euh, ZQSD à Lyon. Ta, ta patrie euh... ma mère patrie <rire> et euh, à l'occasion de cet événement euh, on était dans un décor de fou vraiment décor de dingue en mode taverne et tout et moi je me suis dit mais euh, faut faire un JDR là-dedans tu vois faut faire un JDR Donjons et Dragons moi j'ai découvert Baldur's Gate euh, Baldur's Gate 3 notamment quand on les access j'ai adoré je suis tombé amoureux de l'univers et, euh, et du système de jeu Donjons et Dragons et j'ai eu trop envie d'essayer le JDR tu sais ce côté c'est ce côté tu fais un jeu de rôle et tu t'as pas de limite, enfin, t'as pas les règles du jeu vidéo, tu as ce côté où bah, le MJ décide de ce qui se passe, voilà. et tu te laisses emporter et j'ai découvert Critical Role aussi l'émission américaine qui, qui a un succès de fou euh, avec des acteurs, de, des comédiens de doublage qui, qui participent et, euh, et je, me suis vraiment, je me suis vraiment intéressé à ça et j'ai trouvé ça génial parce que c'est un terrain créatif trop intéressant, il n'y a pas ces règles de jeu vidéo qui sont euh, figées, rigides tu vois et et en plus, ça ouvre la porte à autre chose que simplement streamer un jeu vidéo, où bah t'as un peu d'acting, tu vois, parce que c'est du roleplay, c'est tu vois, et, et, euh, et ça peut ouvrir la porte à d'autres choses plus plus, tu vois, plus plus grande que juste du jeu vidéo pur et pur et simple. En plus, c'était qu'un bon coup. Ouais, on a un très, très bon coup On est avec bah, Lincus, qui est un MJ, euh, un MJ très, très chaud euh, que j'ai croisé à une Zilane qui est des pokas euh, en cuisine. Non, et et vraiment, on s'est rencontrés là en mode, on parle JDR et tout. Il me fait, tu moi, je suis MJ et tout. Et on est resté en contact et après, je lui ai proposé. Et Lincus, qui a fait un super taf euh, sur, sur TableQuest, enfin, euh, je veux dire, euh, il a assuré le MJ au Grand Rex après. C'était incroyable. Euh, et puis, ouais, j'ai invité des potes, tu vois. genre J'ai invité euh, des potes qui ne sont pas particulièrement influenceurs, mais juste des potes avec lesquels je m'entends bien, pour l'alchimie et tout, euh, et, et, et ça marche bien. Voilà, on, on a on a Trauma, Eventis, Avamide on a on a JDG euh, qui, cool. qui est trop bien dans, dans le rôle aussi. Euh, on a Ted euh, qui qui beau, bon, tu connais, j'imagine euh, Ted un petit peu. Hein, C'est un personnage. <rire> Un grand homme, <rire> un grand homme. On a eu on a eu des invités, on a eu des invités vraiment vraiment géniaux qui nous ont rejoints aussi au cours de l'aventure et c'est trop bien parce que tu sais ça te permet vraiment de partager une, bah un, un stream cool avec bah, n'importe qui. Il n'y a pas de bail de non mais il faut être au même niveau, ouais. non mais il faut équilibrer. Les... C'est genre non tu, re, tu tu ramènes tes potes et qui tu veux et et tu fais vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire en termes de prod. Parce que vraiment, l'objectif avec TableQuest, c'était de, de me dire, vas-y, tu sais quoi Je vais essayer de faire un format premium. Genre, ah, je, vais essayer, je vais essayer de faire une, une émission en studio et pas simplement faire quelque chose depuis, ma, depuis mon studio, depuis, depuis ma chambre, quoi. <rire> bon, c'est pas ma chambre, mais euh, tu as compris l'idée. Et du coup, ZQSD m'ont suivi dans le projet. Et D&D, et, et voilà, c'est lancé maintenant. Donc, c'est trop bien comme expérience. J'aime trop. Et ça me renforce dans l'idée de... Ben, le, streamer des jeux vidéo, c'est top, c'est génial, tu vois. Genre là, je sors d'un mois d'Elden Ring et c'était génial. <rire> je me suis trop éclaté sur le jeu. Mais j'ai envie de plus, tu vois. Genre aujourd'hui, euh, et je pense que toi aussi, t'es dans cet état d'esprit. Total. J'ai envie de plus que juste du jeu vidéo et j'ai envie d'essayer de nouvelles choses qui permettent un peu aussi de, bah, de sortir de sa zone de confort. Ouais, je suis d'accord. Et de proposer du contenu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur Twitch, quoi. Je te comprends total. Donc, du talk euh... show, du podcast, du JDR, du truc, à recevoir, parler, réussir. C'est ça. Donc, euh, ouais, moi, mais ça doit être la trentaine. C'est la crise de la trentaine. Je me dis, bon, les jeux vidéo, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais j'ai envie de faire autre chose aussi, à côté, et, euh, et diversifier, quoi. Donc, euh, donc, ouais, plein de nouveaux projets là, qui arrivent, qui trop commencent, bien. quoi. bah Trop bien, ça fait plaisir. On a vu un petit peu, justement, euh, ta carrière, on l'a on on remonté jusqu'à maintenant. En plus, ça se passe super, donc trop cool. Je vais me permettre forcément de poser une question qui est, qui est, qui est évidente. Notre grand Overwatch 2. <rire> ouais ça dit quoi Quelles sont les attentes euh, Bon, après, bien sûr, j'ai bien compris que tu te remettras jamais à 100%, même si le jeu bon. est une bombe. Tu y joueras peut-être un, peu tu tu peut un peu au début des vidéos, des trucs, mais on sait très bien que tu as évolué depuis 2014. Ouais, c'est ça. C'est sûr, mais ça va Tu le sens comment euh, L'état des lieux. L'état des lieux. <rire> Moi, je n'ai pas suivi. Non, mais en, en réalité, euh, bah, la hype, elle a pris cher parce qu'on attend depuis si longtemps, euh, ils ont fait des changements, mais c'est difficile d'appeler ça un Overwatch 2. Tu vois, T as plus l'impression que c'est un 1.5. Donc, c'est c'est pas évident, mais en même temps, il y a cette petite excitation du « il y a du nouveau contenu qui arrive, ça va un petit peu hyper, il euh, y a des nouveaux personnages, y a un nouveau, y a, le moteur a été revu et tout. » Donc Moi, je suis content de surtout retrouver les potes. Tu vois, pour refaire des games. Promas et tout. Et ouais, tous les, les gâteaux secs et mon, mon équipe, mon équipe d'amateurs euh, que j'adore, hein, qui sont devenus des potes euh, vraiment de, de vie maintenant. Et, euh, et avec lesquels on s'entend on, on trop bien, tu vois. Donc, je suis content de retrouver les potes. Le problème, c'est qu'on est 6 qu Et du coup, maintenant, c'est un 5 <rire> Donc, euh, du coup, il bah, va falloir choisir quelqu'un qui, qui, voilà. qui saute. Dommage. Mais euh, ça, c'est pénible, par contre. De passer de 6 V6 à 5 V5, ça fait qu'il y a plein d'équipes où bah, il <rire> y en a un qui part. Ouais, relou, ouais. ouais donc ça, c'est relou. Mais... Euh, non, écoute, tu sais, en, en réalité, le, là, il y a la bêta qui arrive le 26 avril, je crois. Je suis assez content parce que je te cache pas qu'en sortant d'Elden Ring, moi, je suis en mode, euh, à quoi je vais jouer là <rire> Attends, c'est à peine dans une dizaine de jours. Ouais, c'est oh, très bientôt. Oh, je l'ai même pas entendu, je ouais, suis passé total. Là, quoi. Mais c'est la bêta fermée, donc ça va être des accès restreints et tout, euh, mais ils vont ouvrir au fur et à mesure. Donc euh, moi, je suis curieux d'essayer. En réalité, je suis, je suis plutôt, plutôt content que ça sorte maintenant. Voilà, le, je te cache pas que si c'était sorti, si sorti pendant Elden Ring, j'aurais fait, bon tant pis, hein. <rire> ça aurait été compliqué. Mais non, je suis, je suis content que ça sorte. Je, bah, je, honnêtement, moi, j'ai vraiment un avis neutre là. Juste, je vais y jouer. Bah, si j'aime, tant mieux. On verra. Si je m'en fous, bah, je m'en fous. Quoi. Ouais, voilà, et et Ce qui est bien, c'est que je ne dépends plus du jeu. du Tu sais, il y avait ce truc quand j'étais à fond sur le jeu, quand il y avait des décisions qui ne me plaisaient pas. Ça affecté. Bah ouais et puis tu sais c'est compliqué de entre guillemets scier la branche sur laquelle t'es assis tu vois. Genre euh, si ton contenu c'est repose à 100% sur Overwatch et... Et que tu fais que dire que c'est de la merde et, et que tu es fait... mort. Et que tu critiques le jeu constamment. C'est pour ça que c'est compliqué quand un, quand un créateur contenu est à 100% sur un jeu euh, d'avoir un avis 100% objectif de sa part parce que il peut pas plomber son jeu. Sinon ici la branche sur laquelle il est assis tu vois C'est ça qui est compliqué Et là aujourd'hui ce qui est bien c'est que bah, j'ai je, je, de compte à rendre à personne littéralement Donc je, je peux dire ce que je veux Donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner Et je suis plutôt content à l'idée d'y rejouer jouer honnêtement Très ouais. cool ça me ouais. fait plaisir. On regardera ça avec attention. <coughs> Récemment, tu as fait une petite vidéo sur le burn-out des streamers que j'ai trouvé super intéressante, qui reprend l'article de Numérama. Tout à fait. Avec le petit montage et tout. Non, Franchement, ça a été agréable à regarder hier pour présenter cette émission. Et, euh, et c'est vrai que ça parle un petit peu au global de ce qu'est Twitch en 2022, avec euh, des côtés bons, mais des côtés un peu plus sombres. Tu relèves d'ailleurs un truc qui est très intéressant je trouve dans la vidéo, c'est que souvent les streamers qui vont burn out, c'est des streamers qui n'ont pas la situation qui leur permet de pouvoir à des moments couper. Ouais. Et même si certains ont des très bonnes situations et arrivent quand même pas à couper, j'ai vu des streamers à de... 12 000 subs, mais j'arrive pas à couper, j'ai peur de tomber en dessous de 12 000. C'est ça. T'es là ouf, les problèmes. Je connais les chiffres à hein. 12 000 subs, tu peux arrêter 12 000 même subs, un c'est bien. Hein. Subs, <rire> subs, ouais. <rire> bon façon de parler un an, mais t'es bien. Et. Euh... Étant, parce qu'on a un petit peu, du coup, que ce soit euh, de ce côté euh, métier qui commence à devenir de plus en plus connu du grand public, enfin, en tout cas, qu'il l'est beaucoup, euh, dont les phases un peu plus sombres ressortent et qui va aussi dans une direction de Twitch qui évolue, qui change et qui propose des nouveaux outils, qui se modifie. C'est quoi un petit peu ton avis général sur la chose bah, Je pense que, enfin, oui, c'est un nouveau métier, mais en même temps, non, parce que euh, ça reste un métier d'auto-entrepreneur, enfin, euh, de, de, de, de, de, c'est un métier d'entrepreneuriat, où tu es ton propre patron, donc tu as des problématiques que tous les gens qui bossent pour eux-mêmes ont déjà, ont déjà eues. Euh, C'est juste tu rajoutes à ça là, le côté. Personne n'a jamais fait de carrière complète là-dedans. Tu n'as pas ce côté. Euh, tu sais pas combien de temps euh, en moyenne les gens font ça. Tu vois, ok, parce que, euh, on, bel exemple. Ouais. On est tous pionniers. On a vu des présentateurs à la télé faire 40 ans alors qu'on n'a pas encore vu de streamers qui ont fait ça 40 ans. Ouais. C'est ça. On est tous pionniers en fait. Donc, est, on est tous en terrain inconnu, on est tous en train d'explorer le truc. Je pense qu'évidemment, il, il, il y a des parallèles à faire avec le monde de la télé, avec le monde du, du divertissement en fait, de manière générale. Mais c'est le monde de la télé déstructuré quoi. Parce qu'on est, euh, est tous chacun avec notre petit, euh, notre petit territoire, notre petit, notre petit bout de, de terrain et on, on gère notre barque. Donc, on doit se gérer. Et en plus, on est dans un métier où forcément, bah, tu sais, on, on se montre en permanence et donc bah, notre état mental, il se voit. Il se voit et on doit cultiver un état mental positif pour faire du bon contenu. Du coup, c'est un peu, euh, tu, dois, tu dois travailler pour faire en sorte d'être bien. Donc, tu dois mettre en avant le fait que ton état mental est ta priorité. Euh, et ça passe par pas pas, pas se faire de burn-out, ne pas, pas être un patron horrible en fait. Et c'est souvent deux notions que tu as du mal à, à connecter. Parce que quand tu commences, tu te dis, OK, il faut que je charbonne. Parce que sinon, bah, c'est maintenant, j'ai une chance, voilà, one bah, shot. Faut que je me la donne, faut pas que je passe à côté. C'est ça. Et donc, du coup, tu te défonces, et bah, plus tu te défonces, et moins tu as de l'énergie, et moins tu es, entre guillemets, aussi euh, heureux sans forcément t'en rendre compte. Donc, c'est un peu, peu contre-productif, tu vois. Donc, c'est difficile à équilibrer. Et moi, j'ai le recul maintenant, parce que bah, ça fait 10 ans, tu vois. Et toi aussi, ça fait longtemps. Donc, tu as ce recul. Mais pour ceux qui commencent, c'est sûr, pour ceux qui se sont lancés avec le confinement, c'est clair que moi, je, je vois, chez plein de potes qui se sont lancés chez le confinement. Ouais. Mais les questions que j'avais en 2016 et je suis en mode bon courage, frérot. <rire> mode... Bah ben ouais, tu vas galérer parce que ben en fait ça, ça prend sur le tas en fait d'être un, bon, un bon patron. Ça, s'apprend sur le tas. Quoi. Avec en plus, tu vois le côté que tu relèves c'est <coughs> que souvent, des streamers qui vont avoir ce truc. Bon, même s'il y en a certains qui n'arrivent pas à arrêter. On l'a dit même avec Zimilsev, c'est vrai que quand tu as une situation où très bien, euh, tu as réussi à dégager un SMIC, voire euh, 1008 voilà, tu as payé ton loyer. Tu as pu t'acheter à bouffer correct. Mais bon, T'as travaillé as 10 de heures vie. par jour. Quoi. Bah ouais. Donc, euh, 10 heures par jour, tu rajoutes le sommeil, euh, tu rajoutes les <rire> caca pipi mangés. Euh, bon, euh, en termes de... tu as vécu quoi, quoi bah Oui, c'est ça. Et au final, qu'est-ce que t'apportes réellement en termes de valeur ajoutée cette situation À ah, ta vie, oui. Oui, oui. C'est marrant, on en parlait justement ce midi avec euh, Noki euh, qui bosse chez OTP. Et on, on parlait du fait que, bah, en fait, c'est dommage parce qu'il y a déjà des ressources qui existent pour aider genre des graphistes, des gens en, entrepre... en, en auto, comme ça, en auto-entreprise. Par exemple, le fait de dédier un tel pourcentage de ton temps de travail à la prospection, à tu vois, certaines, certaines, phases, certaines facettes de ton métier. Et euh, tu as, as des sortes de normes, entre guillemets, enfin, enfin de, de normes sur lesquelles les, les, pro, les pros du secteur se mettent d'accord. Mmh. Et nous, dans le stream, ça n'existe pas encore ça. tu vois. Et c'est dommage parce qu'en fait, en effet, on arrive, on est tous paumés. On essaye tous globalement de choper cette chute d'eau avec cette cuillère, hein, ouais, comme ouais. je t'en parlais. Et on n'y arrive pas globalement euh, quand on commence parce qu'on bah, ne sait pas se gérer et, et on ne sait pas laisser... Passé, enfin C'est vrai que c'est dur comme calcul de te dire, vas-y, bah là, je prends quelques jours. OK, c'est un manque à gagner. Mais euh, comment tu quantifies euh, l'aspect la, oui. euh, bien-être C'est trop dur simple. trop dur à quantifier. Il y avait une vidéo. Alors là, je suis désolé, je ne me rappelle plus de son nom, mais je vais sortir la description et les gens me diront. C'est un prof un peu roux qui parle d'économie. Voilà, okay. Donc, désolé sur l'expression. Euh, voilà, je, je, certains verront de qui je veux parler. Il fait des vidéos YouTube, c'est très intéressant est très suivi. Et dans une de ses vidéos, il te fait un rapport sur euh, le travail et le temps de vie que tu es prêt à lâcher en retour. En gros, il explique… En gros, voilà, exactement, on est dedans. Ouais. En gros, il explique euh, « Eureka voilà, ». Il s'appelle « Eureka », mais ce n'est pas écrit « Eureka » comme un truc, mais ça s'appelle « Eureka okay. ». Et en gros, il explique que euh, tes 8 premières heures de travail, tu es prêt à les lâcher pour… Et tu sais, il exemple ça avec euh, une sorte de métrique, et nous, on va dire des euros. Tu es prêt à lâcher tes 8 premières heures pour 10 euros de l'heure, bien sûr. Okay. Euh, après, ta neuvième heure, ça commence à faire beaucoup, elle vaut plutôt 12,50, mm -hmm. ta dixième, elle vaut 14,50, ta onzième, elle vaut 16,50, ta... parce qu'au bout d'un <coughs> moment, l'argent va falloir qu'il soit massif pour réussir à faire en sorte de te faire lâcher cette heure supplémentaire. Ouais. Dans un rythme de travail où tu as des heures sup où effectivement tu peux être payé plus cher, bon, ça peut s'entendre, mais dans le stream, ta huitième, ta neuvième, ta dixième, ta onzième heure, tu n'es jamais certain qu'elle paye plus. Ah non non. Donc, t'es toujours dans ce rapport un peu bâtard ou en ouais. plus, t'as même pas ce côté-là. Bah ouais, enfin tu vois, c'est comme quand, je veux dire, je, je prends un exemple ma chaîne YouTube, tu vois. Bah, ma chaîne YouTube, euh, si, je sors une, si, si je paye un monteur pour sortir une vidéo, je sais pertinemment que la vidéo sera clairement probablement à perte, tu Bien vois, sûr. par rapport à ce que je paye mon monteur. Mais tu te dis que c'est un investissement un peu, tu bah vois, oui. t'es en mode, c'est une vitrine. Mmh. Et, et, et c'est pareil avec des heures de stream. Tu, cette heure de stream en plus que tu fais, qu'est-ce qu'elle te rapporte réellement Tu sais pas. C'est trop dur à quantifier. Mais en fait, c'est plein de, c'est plein de, entre guillemets de calculs qui deviennent. En fait, tu le calcules plus au bout d'un moment. Mais c'est genre, soit ça peut t'apporter de la stabilité et, et de la et de la et un rythme, tu vois, que ouais. les, les gens sur lesquels ils peuvent se. Une sorte de confiance, tu vois. Tu, tu builds une confiance avec ton audience. Tu builds une crédibilité tu builds aussi une authenticité par tes choix. Bien tu sûr. Vois. Des fois, tu vas faire des choix qui sont clairement pas euh, plus intéressants d'un point de vue monétaire ou genre, euh, tu vois, décider de faire un stream avec un tel plutôt qu'un tel. Il ouais. y a des fois, il y a clairement une option qui va oui. rapporter plus de fame et donc de, de, de sub que l'autre. Mais en fait, juste, tu peux faire le choix. Bah non, mais je fais ce choix parce que je suis authentique. C'est mon pote. Je vais plutôt aller faire un stream avec cette personne-là parce que je veux transporter ses valeurs et au final c'est un calcul qui est même pas monétaire tu vois. Bah, ouf. Donc indépendamment de juste l'aspect monétaire, tu as, as des tas de décisions quand tu fais du streaming où c'est pas tangible et ah. c'est et c'est que ça. Vrai. Et du coup c'est bah c'est le même problème quand tu te gères ta santé mentale quand tu streams et tes heures et c'est vrai que c'est qu'avec l'expérience et le temps que tu arrives à ne faire ces calculs. Ne pas regarder constamment tes viewers. Ne ah, mais pas ça être... faut couper hein. bah, bien sûr. Tu Regarde ton nombre de viewers. Jamais c'est bien. À la rigueur, je regarde le petit mail à la fin de Stream Elements, là. Ah euh, oui. Stream Labs où tu vois, euh, genre, regarde... là j'avais plus, là j'avais moins. Ouais, re tu regardes combien il y a eu à peu près à la fin. Voilà, genre, genre le pic et le sub, Je regarde combien de subs et combien d'average et de pic. Mais yeah. sinon, je regarde jamais, en, très rarement en live. Ouais, ouais. Parce oui, qu'en fait, à ce côté, c'était très intéressant que tu disais, euh, T'es en talk, tu tactes avec 1002, boum, tu lances ton petit Total War ou euh, je ne sais quel jeu qui n'est pas un jeu mainstream, etc. Ouais, ouais. Tu divises par deux ou euh, tu passes ah ouais. à 700 et ça te fait chier. Ça peut te faire chier mais sur ouais, ta façon jet, sur ta façon de... Moi, je regarde jamais. Comme ça, je stream toujours d'une manière. Et ça monte, ça descend. Je ne le sais même pas. Mais ouais, tu t'en fous. Tu fais ton truc. Du moment que le, le live est on, c'est bon, quoi. Tu Exactement. C'est clairement ça. Mais ça, c'est un truc... Quand on commence, on a tous le bien compteur. Sûr, mais on a tous normal. le compteur. Et le moment où tu l'enlèves et tu t'en fous de le remettre, c'est que tu as passé un cap. C'est vraiment que tu as passé un cap pour total, je suis d'accord. Et c'est un bon cap à passer. Il fait du bien. Écoutez les amis, ça, <rire> vous, vous prenez de la connaissance. <rire> pour, pour terminer un petit peu en rapide, la chaîne YouTube, on avait vu que pendant quelques temps tu l'avais un petit peu lâché, ou en tout cas tu avais été moins régulier dessus. Là, tu as encore sorti récemment une vidéo de ta petite série où tu regardes des mêmes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Alphas Bizarre Adventure. Exactement, sure. Alphas Bizarre Adventure, <rire> trop cool. <rire> euh, tu as dit également que tu voulais peut-être... Euh, de réinvestir un peu dessus après l'avoir un petit peu délaissé pour du stream peut-être faire d'autres contenus peut-être explorer d'autres ouais. choses c'est aussi parmi tes projets bah on va dire que j'aimerais tu vois c'est le genre de truc que j'aimerais bien mais youtube ça donne quand enfin youtube c'est quand même vachement moins fun que twitch tu trouves ouais genre c'est comment dire la proximité avec la communauté est différente euh, et le système de youtube il est pff, genre quand tu te fais démonétiser des vidéos pour des raisons obscures, tu ne sais ouais. pas pourquoi. Euh, quand, tu te fais, quand tu te fais strike, tu ne sais pas pourquoi. Euh, c'est pénible. Et alors que sur Twitch, le, le, le, c'est bah tellement plus simple mmh. et il euh, y a tellement plus de proximité. On enfin, je m'amuse plus sur Twitch. C'est aussi en grande partie pour ça que tu... j'ai beaucoup moins fait de YouTube. Je m'abuse beaucoup plus sur Twitch et il y a un truc aussi, c'est que c'est dix fois plus lucratif de faire du Twitch aussi, tu vois. <rire> Genre, il y a aussi ça. C'est quand tu regardes les, les revenus CPM YouTube par rapport au taf investi comparé à, à tenir une chaîne Twitch. Ouais. Alors, c'est du, du boulot, évidemment, d'être en live tous les jours quasiment. Mais. Enfin, C'est pas comparable, tu vois. Ah, moi, je dirais que ça dépend. Moi, je gagne autant à peu près des deux. Ah ouais Ok. Et ah. franchement, YouTube, ça envoie des, des belles sommes hein, aussi. Hein. Ok. Bah, ma chaîne YouTube, par exemple, le mois dernier, j'avais fait genre un truc comme 2 millions de vues. Donc, mm -hmm. ça avait vraiment bien marché. Ouais, c'est bien. Et euh, ça m'avait fait 6K. Ouais. Donc, tu vois, j'ai ouais, vois moi, moi, été pas mal, tu vois. Pour des chiffres similaires, moi, c'est pas ça, tu vois. Ouais, mais après, là où j'ai la chance, c'est que j'ai les accords au libre. Et donc, euh, c'est plus long. Ça a un peu plus de oui. pub. Donc, ça booste, tu vois. Quand par exemple, la, la, la, la, la, le mois dernier, j'ai eu par exemple JDG. Euh, ça fait 400 000 vues, mmh. 400 000 vues sur un truc d'une heure et demie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je comprends. Ouais. Si si je regarde un petit peu le CPM, je pense que cette vidéo elle a facile de ramener plus de 1000 balles, tu vois. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Non mais c est, c est, je comprends cet aspect. Après, tu vois, même même si honnêtement c'était plus, enfin c'était plus lucratif que Twitch, je pense que je garderai ouais, quand même. Mais après c'est une vibe, c'est une vibe. Je, je, ouais. je garderai quand même l'avantage sur Twitch parce que je, je m'amuse plus bien et, sûr. et en fait ça correspond plus au contenu que j'aime bien faire aujourd'hui. Même si quand je regarde le contenu que je consomme. Je pense que je consomme probablement plus de YouTube que de Twitch, globalement. Même si en ce moment, ça, les, les, deux, les, les, les deux types de contenus ont pas mal baissé parce que ah je, ouais. je passe plus de temps dehors maintenant. Bien sûr, bien sûr. Genre je, là, je, cette année, c'est beaucoup, beaucoup de boulot sur le, fin, la remise en forme physique ouais. et tout. L'Allemagne a fait mal. La boxe <rire> Je me suis mis à la boxe, ouais, en janvier. Et d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup envie de faire du contenu. Alors, c'est ça aussi où YouTube, j'aime bien quand même la plateforme parce que ça me permet, si j'ai envie de faire un concept cool en mode vidéo, de faire un concept sais, bien calé, bien édité. Par exemple, on a sorti là, il y a quelque temps avec mon monteur Dr. Jones et, et Zewok Walk, euh, on a sorti le After Movie Table Quest où tu vois, ils sont avec nous et c'est trop bien ce genre de vidéo, c'est génial. Moi, j'aime trop proposer ça, même si ce n'est pas forcément des vidéos qui vont faire masse vue. C'est une vidéo calée qui est bien édité, bien montée, avec de belles images. Et le ça, j'aime bien, bien en proposer sur ma chaîne J'aime trop avoir cette option. Et là, tu vois, pour la boxe, j'ai trop envie de faire un contenu euh, autour de ça et autour de la perte de poids, parce que c'est un combat, moi, que je mène depuis toujours, la perte de poids, et j'en ai chié toute ma vie avec ça. Et là, je suis dans un mood où, enfin, j'ai l'impression que je... Ça marche. Je suis dans, je, ça marche, et je suis dans une dynamique où je vais où ça où, où le nouveau mode de vie va me permettre de faire en sorte que ce n'est plus un problème tu D'accord. Et j'ai envie de documenter ça. Mais ça pas un live Twitch, c'est pas évident, tu vois, c'est plus un format vidéo <coughs> qui permet de lui faire lui rendre justice. Bien sûr. Donc euh, donc là-dessus ouais, euh, la boxe moi ça m'a trop trouvé les stades, c'était incroyable. Oui. Vraiment découverte de fou, euh, je pensais vraiment pas aimer ce sport et au final euh, je, suis, je suis addict. Là je reprends direct quand je reviens là. <rire> Direct j'attaque. Et ben ça fait plaisir. Ouais. Et ben sans c'est quelque part on arrive à la fin. Ça marche. C'était un plaisir. Super plaisir, une grosse heure et demie, pleine de… On n'a même pas parlé voyage. On n'a même pas parlé <rire> de voyage, c'est vrai. On... <rire> J'aime bien inviter des gens, donc dans 2-3 ans, quand tu auras perdu bien 20 sûr. kilos de plus avec bien la boxe, et que tu <rire> auras fumé Overwatch 2 et fait plein d'autres jeux, et ben je te réinviterai avec grand plaisir. Bien si sûr, avec bien plaisir. Avec plaisir. plaisir mais... Ça fait vraiment super plaisir. Je te remercie d'avoir accepté. Je trouve qu'on a vraiment couvert beaucoup d'angles, que ce soit ton ouais. avis, ta carrière et tout. C'était super intéressant. Et je suis sûr que nos amis du, du chat, bah, c'était trop kiffant. Encore une fois, j'espère que cette émission, bah, ça fait. Merci les amis du chat. Vous faites vraiment kiffer. Euh, du coup, je vous remercie d'avoir suivi. Merci encore Alpha Cas d'avoir accepté de venir. Merci à toi, Nathalie. On nous se avoir retrouve raconté. la semaine prochaine pour euh, les frérots de Hit the Road qui viendront euh, jouer dans Accorolibe. C'est super cool. La Rediff YouTube sort soit ce soir, soit demain, voilà, comme d'habitude. Sinon, si vous venez d'arriver quand je coupe là mes redifs sont gratuites, donc euh, comme ça au moins si vous venez d'arriver et que vous êtes vraiment très pressé, bah, vous pouvez checker euh, dès maintenant, la semaine prochaine Need Zero, le 3 sera Gilles et j'ai glutonné le 30 mai, et je suis en train de faire entre le 3 et le 30 mai, donc si vous avez des noms si vous y a des gens que vous voulez voir, et bah, c'est avec grand plaisir moi ça me fait super plaisir et je vois que c'est également votre cas, donc cœur sur vous Zach live, c'est terminé pour cette semaine, pour ma part on se trouve dans 30 minutes sur Popcorn, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous